Bonsoir à tous. À ses yeux, le franc CFA, monnaie commune à la majorité des anciennes colonies françaises d'Afrique, anéantit tout processus de compétitivité, car l'arrimage à l'euro en fait une devise trop forte pour les économies africaines, expulsé en septembre 2018 du Sénégal vers la France pour avoir brûlé publiquement un billet de 5 000 francs CFA. Cet activiste politique s'est d'abord fait connaître en tant que porte-parole et fondateur de plusieurs organisations qui défendent les droits des Noirs en France, organisations dissoutes pour des raisons controversées. Engagé dans la lutte contre le néocolonialisme français, il est considéré comme un défenseur de la souveraineté africaine, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il multiplie les frontes de contestation sur un continent où son discours anti-impérialiste est diversement apprécié. D'un côté, une bonne France de la jeunesse africaine est conquise à l'idée d'une Afrique fière, libre et économiquement indépendante. Et de l'autre côté, des dirigeants et certains intellectuels africains déplorent un discours populiste qui met à mal les relations bilatérales et participe, selon eux, à retarder l'émancipation de l'Afrique sur des questions géostratégiques. On regarde la situation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. 2021 est-elle une année qui a permis aux différentes nations africaines de s'affranchir un peu plus du joug néocolonial, qu'est-ce qui freine le décollage économique, politique et social du continent africain, notamment en Afrique francophone. Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il est l'invité de l'émission La vérité en face sur Equinox Télévision. Kémy Seba, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation durant votre séjour au Cameroun. Le plaisir est pour moi. Si vous le permettez, j'aimerais rebondir sur deux points qui sont très importants. C'est en 2017 que j'ai été expulsé, non en 2018. 2017, effectivement, expulsé voilà. du Sénégal. Sénégal, voilà. Pour avoir pour brûlé cette vidéo le qui est devenue très virale. Non, ce pas une vidéo, c'était une manifestation, une manifestation contre au Sénégal laquelle, hein. où j'avais brûlé un billet, j'ai été acquitté. Donc la justice m'a donné raison. Par contre, euh, ce qui est certain, c'est que Macky Sall, ayant constaté que la justice ne m'est pas incarcéré, a décidé de passer à une autre étape parce qu'il voyait que la contestation prenait une grande ampleur. Et au final, en m'expulsant, il a contribué quelque part à amplifier la, la portée du message. Donc ça a été contre-productif pour les défenseurs de ce système-là, mais très productif pour ceux qui luttent pour un, un, une nouvelle façon euh, d'agir et de vivre en Afrique. Deuxième point qui est très important, après je, je vous laisse posé une multitude de questions. Vous avez dit aussi de manière très intéressante, compris par une grande partie de la jeunesse africaine et décrié par les dirigeants africains et par les « intellectuels africains ». C'est tout à fait normal, parce que ceux qui boivent à une certaine fontaine ne veulent pas que l'on crache dedans. Ceux qui boivent à la fontaine de l'oligarchie française, de la France-Afrique de manière générale, que ce soit nos dirigeants ou que ce soit l'intelligentsia, entre guillemets, africaine, ne peut pas se sentir concerné par le message d'affranchissement que nous prenons vis-à-vis -vis de la puissance coloniale et néocoloniale. C'est la raison pour laquelle nous sommes compris par les masses africaines, mais beaucoup moins compris ou acceptés, c'est le véritable mot, par ceux qui sont les défenseurs de la plantation. Nous décrypterons ce Avec discours plaisir. que vous prenez depuis de Nombreuses années dans cette émission. Avec Vous tout. le savez, il y a un principe. Deux journalistes m'accompagnent pour mener à bien cet entretien. Armstrong Formi, Good evening. Also, I said Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on our number one program, La vérité and fast on Equinox Television. Voilà, je de Douala, Cameroun, et aujourd'hui, nous recevons one des the heads ou le major figurehead of du pan-Africanisme. Il est le président de l'organisation non-gouvernementale, Pan-Africanist Emergency. Nous recevons Kemi Seba. Kemi Seba, merci d'avoir accepté l'invitation. invitation. Nice to meet you, frère. Et juste à côté de vous, Duval Fangwa. Duval, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à l'invité. Bonsoir, frère. Et bonsoir aux téléspectateurs de Kinox. la télévision. – Il parle allemand ou espagnol ?– Il, il y parle en anglais, est... ah Et okay. pour okay, okay. Non, matérialiser l'intérêt bilingue de cette émission et, et surtout prôner le bilinguisme du Cameroun, vous le savez, c'est historique, entrer mmh. dans la culture avec l'Angleterre et la France qui mmh. ont administré le Cameroun après la défaite de l'Allemagne durant les différentes guerres mondiales. Mmh. Vous avez suivi en août 2021 ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Mmh. Dans les résolutions, ils ont exprimé leur attachement à la stabilité monétaire. Mmh. Que représente le franc CFA Ils ont demandé à la BEAC, la commission de la CEMAC, de poursuivre leur réflexion c'est une éventuelle révision de la coopération monétaire, vous qui êtes un défenseur de la souveraineté monétaire, vous qui êtes anti France CFA, comment appréciez-vous l'attitude de ces dirigeants d'Afrique centrale qui estiment que cette monnaie est une stabilité pour leur économie et pour la situation financière de l'Afrique centrale Je suis surtout anti-néocolonialisme anti-France Afrique, et par essence, donc, tous ceux qui se présentent ou qui agissent comme étant les garants de ce système-là ne trouvent pas grâce à mes yeux. Il n'est absolument pas surprenant que les dirigeants de la CEMAC soient beaucoup plus regardants, pour ne pas dire protecteurs, de ce système de l'implantation, parce que la France Afrique est beaucoup plus implantée, elle l'est aussi en Afrique de l'Ouest, ne nous trompons pas, mais elle est beaucoup plus implantée, et ce, sans contestation aucune, euh, en Afrique centrale, d'accord, et elle travaille en concubinage incestueux avec les dirigeants d'Afrique centrale qui, pour la plupart, ont des mandats, euh, on y reviendra, hein, mais à durée illimitée, euh, les corruptions endémiques qui sont installées, qui font partie, quelque part, de cette malgouvernance acceptée par cette France-Afrique et entraîné ou ayant pour cause quelque part les accords de coopération qui donnaient la possibilité aux nouveaux dirigeants africains, en échange d'un certain nombre d'ouvertures de marché et de liberté d'action de la puissance coloniale, donner la possibilité d'avoir les pleins pouvoirs aux dirigeants africains en Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle on a des potentats bien plus nombreux en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, même si, qu'on soit très clair, euh, les, les prétendus démocrates en Afrique de l'Ouest ne sont pas mieux que ceux en Afrique centrale. C'est simplement le décorum qui change. Et je terminerai mon propos en disant qu'ils se sentent moins sous pression pour la simple et la raison que les manifestations qui ont eu lieu contre le Front CFA ont eu lieu en majorité en Afrique de l'Ouest. C'est les activités que nous avons menées avec le Front ICFA que nous avons conçues euh, au sein de notre ONG Urgence panafricaniste. Pour des raisons de facilité de circulation liées à la non-demande de visa au sein de la CDAO, on a privilégié dans un premier temps l'Afrique de l'Ouest. Et donc l'Afrique centrale, se sentant moins menacée ou sous pression sur ces questions, les dirigeants estiment que pour eux, cette monnaie est stable et ils ne font que réciter quelque part le slogan colonial, qui pendant des années, pour vanter les mérites du franc CFA, l'oligarchie française a dit que qu'au moins il y a une stabilité, il y a, pas, il y a moins de risque de, euh, quelque part, de dévaluation, parce que le franc CFA, ayant un taux de change fixe, on ne peut pas être perturbé par les différentes fluctuations monétaires. Ce, ce qui, j'estime, est une erreur. Que... – Est-ce que pour vous ces arguments qui sont brandis, justement <rire> sur la, la stabilité monétaire, mm -hmm. le fait que lorsqu'il y a des fluctuations sur le marché international, mm -hmm. les économies africaines euh, francophones sont, entre guillemets, protégées euh, par euh, cet arrimage euh, à l'euro. Est-ce que ces différents arguments tiennent, selon vous ?– Alors, et, moi, je suis un activiste politique, un penseur, euh, on va dire, du panafricanisme aujourd'hui. Donc je m'appuie surtout sur les économistes de manière générale. Ce que disait Tu Chang Pouemi, que j'ai lu pour la première fois en 2007, lors de ma première incarcération en France pour des raisons politiques liées à mon combat politique contre la, la suprématie occidentale de manière générale, Tu Chang Pouemi disait que le, le système de, du taux de change fixe, il expliquait ça très bien, le système du taux de change fixe et du taux de change flexible, le taux de change fixe avantageait et avantage plus que jamais aujourd'hui il ne faut pas qu'on se monte sur ce terrain les entreprises françaises parce que c'est une on, on, on arrive une monnaie entre guillemets africaine à une monnaie très forte française qui arrange justement les échanges commerciaux entre la puissance coloniale et la nation et les nations de manière générale africaine ça ne nous, nous arrange pas nous mais ce qui est très important à dire sur ce point et que je pense beaucoup de gens ont tendance à oublier c'est que Lorsque l'on parle de, du fait que le taux de change fixe serait, et sécuriserait, euh, éviterait les instabilités, le Nigeria a un taux de change flexible. Arrimez un panier à devises. Et pourtant, le Nigeria est la première puissance économique d'Afrique. tout pays confondu Donc ça devrait donner matière à réflexion à ceux qui nous vantent le mérite du taux, taux de change fixe comme étant la valeur absolue de la stabilité. La stabilité dans la médiocrité n'est pas guise de développement. Aujourd'hui, les pays anglophones, entre guillemets d'Afrique anglophone, sont beaucoup plus développés que nos pays d'Afrique francophone. Il est important de regarder la manière dont ils ont pu se développer. Et pour revenir au Nigeria, cette flexibilité ne leur pose aucun problème pour vivre, raison pour laquelle aujourd'hui il y a une bataille entre le projet de monnaie éco-Nigeria et le projet de monnaie éco-Nigeria. Macron ou Atara. Les uns veulent l'arrimage à l'euro, taux de change fixe pour continuer d'arranger les entreprises françaises. Et les autres veulent euh, se coller à quelque part à la remorque nigériane qui montre la voie parce que c'est un pays aujourd'hui émergent. C'est une puissance dans tous les domaines d'activité. Et leur système de taux de change flexible arrimé à panier de devises ne les empêche absolument pas de vivre. Voilà. Kemi Seba, vous avez parlé d'une Afrique centrale, où le, le néocolonialisme est très ancré et arrange les dirigeants euh, africains qui ont de nombreuses années à la tête de leur euh, pays. Est-ce qu'il y a un lien entre cette, euh, cet ancrage néocolonialisme et la longévité au pouvoir des dirigeants en Afrique centrale ?– Alors, moi, je tiens à dire toujours que la longévité n'est pas conditionnalité d'autocratie de, de, de, ou de dictature. Si le président qui travaille pendant 20 ans à la tête d'un État travaille pour bâtir son pays, ça ne me pose pas de problème. Kadhafi à sa mort. Tout le monde sait que Kadhafi, sous son régime, les Libyens étaient parmi les Africains les mieux lotis, les mieux logés et qui vivaient le mieux dans leur pays. Ce n'était pas le problème de la longévité. Le problème, c'est quand vous restez longtemps au pouvoir et que vous ne faites rien, si ce n'est pour vous remplir les poches et ceux de votre clan. Là, ça devient problématique et on rentre dans le népotisme, dans la dictature, dans l'autocratie. Pour revenir à votre question, il est évident qu'il y a une corrélation à faire entre l'instauration, l'installation d'un certain nombre de dictateurs, d'autocrates, d'accord, qui ne sont jamais contestés par la puissance coloniale française. Alors des fois, la puissance coloniale française se dit que ce sont des alliés trop encombrants, trop caricaturaux. Et, elle, si elle a la possibilité de changer le casting, comme elle a toujours fait, elle le change. Elle se rend compte que les marionnettes qu'elle a contribué à consolider ont fini par prendre sur certains points leur envol. Mais il n'en demeure pas moins que les accords de coopération permettent à ce que des dirigeants qui soient les plus autocrates possibles, dès lors qu'ils laissent les marchés aux multinationales occidentales et aux entreprises françaises, ces autocrates ont libre cours en ce qui concerne leurs activités. Et il faut voir que ce soit du Cameroun, que ce soit du côté du Gabon, que ce soit du côté du Congo-Brazzaville, ces nations-là, quand même, regorgent de ressources minières assez extraordinaires. Ce n'est pas un hasard que des pays où le, les ressources minières soient aussi puissantes, d'accord, et à leur tête des présidents qui sont des autocrates euh, meurtriers, pour ne pas dire sanguinaires. Alors, vous êtes en train quand même de parler de, des présidents de la République qui ont été élus démocratiquement. Il y a eu plusieurs élections euh, présidentielles. Ils ont été plébiscités par leur population selon les résultats officiels. Lorsque vous tenez le discours en les accusant de, de meurtriers, d'autocratiques, est-ce que vous avez des preuves de leur implication dans des actes déviants pense, qui seraient de nature je, je pense vous, à décimer leur population Je pense que vous qui êtes journaliste à Equinox, vous savez très bien de quoi je parle, en toute sincérité. Et ce que je dis est compris et connu par un certain nombre de gens, notamment ceux qui croupissent à l'heure actuelle dans les prisons. Il y a un certain nombre de violations des droits de l'homme dans ces pays qui dépassent l'entendement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ailleurs en Afrique, mais en Afrique centrale, il y a une concentration quand même de persécutions, de meurtres de la démocratie, de meurtres de la liberté d'expression. Et moi, je ne peux pas, quand je dis que je lutte contre la France-Afrique, je lutte dans la globalité contre la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la juxtaposition de l'élite française et de l'élite corrompue africaine. On ne peut pas critiquer les uns, comme le font certains panafricains, et ne pas critiquer les autres. Généralement, ceux qui ne critiquent les uns mais qui ne critiquent pas les autres sont payés par l'une des deux parties. Nous, nous critiquons le Ensemble, il y a un certain nombre d'exactions en Afrique centrale. C'est une réalité. d'accord. Il y a un meurtre de la démocratie qui dépasse l'entendement dans cette sous-région. C'est une réalité. Et je sais que parce que certains choisissent la facilité, ils ont préféré simplement se concentrer contre les mots extérieurs. C'est une nécessité. C'est très important de le faire. Mais une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et c'est le travail véritable qui se doit d'être fait. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon, ces nations, aujourd'hui, sont en train d'asphyxier, d'assassiner la démocratie. Vos, vos propos qui n'engagent que vous sur le suffrage universel dont ils ont bénéficié, qui leur aurait donné un plébiscite de vote dans une république qui ressemblerait en réalité à la république du Gondwana, de notre, certain, notre cher Maman, si vous voulez penser que... Que c'est quelque chose de sincère et d'objectif, c'est votre droit mais, mais, mais, mais juste pour terminer mon propos c'est très important, le monde entier et à commencer par les populations ici savent qu'il y a des exactions savent qu'il y a des dérives autocratiques et dire cela ne signifie pas que je m'attaque aux hommes il faut aussi qu'on arrête avec la personnalisation du débat il y a des, que ce soit le président du Cameroun que ce soit le président euh, du, du, du Congo Brazzaville ou que ce soit le président du Gabon, individuellement ce sont peut-être des gens très sympathiques mais la gestion qu'ils ont du pouvoir, malheureusement, asphyxie une partie non négligeable de la population. Et quand on est président, on est président pour administrer la vie de la cité. On n'est pas président pour être dans une confiscation des biens de l'État de un, d'accord, et asphyxier le débat démocratique de l'autre de telle sorte qu'une grande partie de la population n'ait pas accès à la parole. Et ce que je dis en Afrique centrale, je peux le dire aussi en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, il y a une dérive autocratique qui dépasse l'entendement dans mon propre pays, le Bénin, d'accord avec le président Patrice Talon qui détruit l'opposition de manière systématique aujourd'hui, qui incarcère les gens, d'accord, ou qui leur fait des menaces. Moi-même, ils ont essayé de m'intimider par le biais de euh, l'ancien ministre de l'Intérieur, Sakalafia, d'accord, où j'étais convoqué dans son bureau et menacé. J'en ai parlé à la presse internationale par la suite. Ce sont des fonctionnements qui ne vont pas. Et je le dis, je le répète, l'Afrique centrale n'évoluera pas tant qu'il n'y aura pas une autocritique vis-à-vis de la gestion du pouvoir. Et on ne peut pas décoloniser l'Afrique centrale sans parler de la malgouvernance. Je suis désolé de le dire. Merci. Mais, mais qu'est-ce qui justifie, de votre point de vue, cette disparité, mm -hmm. euh, lorsqu'on prend l'ancienne AOF mm -hmm. Et aujourd'hui, l'ancienne AEF, mm -hmm. l'Afrique de l'Ouest et mm -hmm. l'Afrique centrale. vous mm -hmm. fait ce tableau, on voit bien qu'il y a des divergences, mm -hmm. des disparités. Même si, à un certain niveau, il y a des similitudes avec le cas du Bénin commun -hmm. de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette disparité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale Pourtant. – Dans le développement ou dans la gestion du... ?– Au Justement. niveau de la gestion, puisque vous avez dit que mm -hmm. la plus, le plus grand potentat, mm -hmm. c'est en Afrique centrale, mm -hmm. et euh, vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, mais mm -hmm. c'est ce que j'ai compris, mm -hmm. l'Afrique centrale le cimetière des droits de l'homme, des mm -hmm. libertés, entre autres. Pourtant, en Afrique de l'Ouest, quand même, ils y a, y a, y sont montés d'un cran. Qu'est-ce qui peut justifier cette disparité Pourtant, ces grands ensembles ont été, toutes, euh, ont été tous colonisés mm -hmm. par euh, la, la France. – Alors, il faut toujours faire attention aux, aux, aux autocrates déguisés en dictateurs. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on regarde Makissal ou Hassane Ouattara, ils n'ont rien envier à nos potentats qui sont en Afrique centrale. À la nuance près, qu'ils ont fait moins de temps, reconnaissons-le. Moi, je pense qu'il y a une vitalité de la société civile et de la prise de parole, de la prise de risque de la population, d'une prise de risque de la population en Afrique de l'Ouest qui est très présente. et contrairement à l'Afrique centrale où la société civile, disons les choses telles qu'elles sont, est quasiment inexistante. Mais comment elle a été construite, cette société civile, l'Afrique de l'Ouest Comment elle a été construite Je pense que c'est aussi l'héritage d'un panafricanisme qui a été, à mon sens, beaucoup plus vivace au sein de la population de cette jeunesse. Pendant de nombreuses années et de père en fils, ce sont des choses qui se transmettent. Moi, quand je suis arrivé, je me suis installé en Afrique en 2011, d'accord, après avoir commencé le combat dans la diaspora. J'ai fait le tour, des, je faisais des meetings dans toutes les universités d'Afrique de l'Ouest. C'était un terrain fertile. Il y a d'ailleurs une ingénierie sociale qui s'est faite. Quand on voit aujourd'hui la présence néocoloniale de l'armée française qui est contestée un peu partout, la plupart sont des personnes dans ces mouvements qui sont des, des, des, des, des mouvements estudiantins qu'on a contribué à forger, à former pendant un certain nombre de temps. Mais c'est parce que le terrain était fertile. Ici, on a très tôt, parce qu'on connaît la puissance du, de la population d'Afrique centrale, on a très tôt mis des potentats puissants qui ont mis une répression qui dépasse l'entendement très rapidement. De telle sorte que l'éveil le, le, entre guillemets euh, euh, démocratique, j'aime pas le terme parce que cette notion aujourd'hui perd de sa substance, mais l'éveil entre guillemets démocratique, l'accès à la parole que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas la trouver en Afrique centrale parce qu'on a tout fait pour tuer dans l'œuf cette population d'Afrique centrale, les pousser à l'apathie, les, les pousser au fatalisme. La phrase qui me frappe le plus quand je suis ici au Cameroun, c'est « on va faire comment ?» Quand on leur demande « est-ce que vous êtes prêts ?»« on va faire comment ?» il y, a une, il y a un fatalisme terrible dans ces pays, mais qui va changer. – Kémy Sebao, quand vous discutez avec les Camerounais et que vous les entendez vous opposer cette phrase, on va faire comment mm -hmm. Pour vous, quel est l'état d'esprit de cette population avec qui vous discutez Alors, tout, tout, tous les Camerounais ne me disent pas ça. C'est important aussi de le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont très éveillés, je le vois dans la rue, dans toutes les personnes qui nous portent et qui nous soutiennent. Euh, mais il y a une partie de la population non négligeable aussi, reconnaissons-le, qui ne croit plus euh, en un avenir. On, on dit c'est comme ça. On va prendre ce qu'il y a à prendre, mais le, le, attendre le bonheur, ce serait une hérésie. On va, prendre, on va manger ce qu'on doit manger, on va prendre notre dolé si on peut prendre notre dolé. Mais il n'y a pas de, de, de, de, de foi puissante, d'espérance réelle. Parce que malheureusement, les, les, les pouvoirs, dont, je, je donne cet exemple-là, parce que c'est un, un exemple qui me frappe beaucoup, les pouvoirs ici ont tellement limité la marge de manœuvre du citoyen que celui-ci finit par croire qu'il est incarcéré, même quand il est, il est alors à l'air libre et qu'il n'est pas en prison je donne l'exemple des manifestations contre le français fois qu'on a commencé en 2017 on ne l'avait pas uniquement fait en Afrique de l'Ouest on l'avait fait en Afrique de l'Ouest, on l'avait fait en Afrique centrale on l'avait fait dans la diaspora et en Afrique centrale quelle a été la je, je, je vais vous le dire les populations voulaient s'organiser se, se c'est quelque chose qui a pris un peu partout mais en Afrique centrale une petite réunion parfois même dans une salle ça ne se fait pas si vous n'avez pas l'autorisation du régime central. Les manifestations, pour avoir un récépissé, si vous n'avez pas l'aval des autorités systématiquement, ça ne se fait pas. En Afrique de l'Ouest, parfois, un certain nombre de manifestations ne sont même pas déclarées systématiquement. Elles se font. Et c'est le nombre qui fait loi. Ce n'est pas le cas en Afrique centrale. Très rapidement, en Afrique centrale, on va vous sortir les matraques et les gourdins dès les premières secondes, de telle sorte que tout le monde va se disperser, tout le monde va rentrer, But, but you you, you experienced this kind of a situation too in Burkina Faso uh -huh. because one of the meetings where you were going to attend, mm -hmm. you were not uh, allowed to enter that city because the the the, the, the authorities said that that meeting was not authorized. That's very different because in, in Burkina Faso during the last year, I made and I organized many many many meeting, uh, grassroots meeting, mm -hmm. uh, were possible. Uh, even if I wasn't agree uh, on many points mm -hmm. with the president, Rockmar Cabouret. I think that the last occasion w when uh, I were uh, expelled, yes. um, expelled um, was very different because I feel and I felt mm -hmm. the pressure from the French oligarchy mm -hmm. upon this uh, manifestation and upon my my coming in Burkina Faso. And rock Cabouret is not. In my mind, that's my point of view. Is not enough strong for resist to this kind of pressure. Even if when the microphone isn't in front of him, he says many things mm. seem to be very strong, but he don't have the courage the to to assume mm -hmm. his point of view. That's the very the real problem, the real deal. But I just want to finish on this point because it's very important. I think that um, the the courage of the grassroots in West Africa is a uh, root uh, in the, the mood of uh, the Sankarism, mm -hmm. penetra wha what, what penetrated uh, more easily the population in West Africa than It's in Central Africa. Africa. I think that in, Cent in Central Africa, the last great example that we had, Was people like Umyobe, um, Lumumba, some kind of brother like that. But in West Africa, the direct examples that we have was more recent. Uh, the Haitis was different, and the Sankarists in Senegal, everybody is Sankarist. Uh, in in Benin or in Mali or in many countries like that, Sankara is recent in the, the memories of the people. Mm. So that's different Yeah, Different here, excuse me. So, um, c'est pour ces raisons que je pense Oui, est différent et je en français si c'est possible pour vous. Je pense que le, le mindset, l'état le, d'esprit de la population d'Afrique centrale mm. est adapté aussi à la réalité. Les derniers exemples qu'on a eus ici ont été brutalement assassinés et ont laissé place à des autocrates d'un extrémisme qui dépasse l'entendement ils ont leur raison mais le constat est réel, le constat est accablant aucune manifestation je le dis parce que je l'ai constaté les manifestations contre le franc CFA aucune n'a été autorisée ou très peu ont été autorisées Très peu. Au Cameroun, par exemple, je n'ai pas de souvenirs de mobilisation de masse qui sont faits ici, comme ça s'est fait en Afrique de l'Ouest. Yeah. Ce sont des problèmes. In still en uh, ce CFA concerne la que... France CFA gives them some sort of uh, stability, you say it's not true, you took an example of Nigeria, Nigeria which is doing so well with a currency that is not the France CFA. Mm -hmm. uh, a question that somebody will ask you will be like, Nigeria is in, in West Africa with a different context, uh, a context which you, in the course of this program you have been outlining that there are major differences between Central Africa and West Africa. Donc, les officiers de l'Afrique centrale vont dire que peut-être que leurs ressources naturelles et leur composition sociologique ne pas de faire mieux avec une différente currency que la France. Je ne suis pas d'accord, euh, si vous permettez que je parle en français. Oui, euh, yes, je oui. ne suis pas d'accord parce que ah. le Nigeria et le Cameroun sont deux pays euh, frontaliers. Ce sont des pays qui ne sont pas loin les uns des autres, jusqu'à preuve du contraire. Et personne ne pourra m'expliquer avec rationalité. Que le Nigeria et le Cameroun, qui tous les deux ont été colonisés, l'un en partie et l'autre totalement par les anglophones, d'accord, par les anglais, euh, est un, un, un, une modalité d'action différente. La modalité d'action différente, le nigeria n'a pas beaucoup plus de ressources. Je suis désolé de le dire que le Cameroun, il faut qu'on arrête aussi de nous mentir sur ce plan-là. C'est une question de gestion du pouvoir à la tête de nos États. Qui a fait que le Cameroun se retrouve dans cet état, alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin. Ils en ont le potentiel humain, ils en ont les ressources minières euh, qui sont présentes, beaucoup plus loin aujourd'hui qu'un pays comme le Nigeria. Je, je pense véritablement que, quand on parle des dirigeants de la CEMA, qu'il ne faut pas oublier que le franc CFA arrange, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, les très grandes fortunes. Comment ça ceux qui, ceux qui ont fait fortune dans le cadre du CFA, qui ont réussi, et je vais prendre la parabole de la plantation, celui qui a réussi à faire son trou dans la plantation et à ses avantages dans la plantation ne veut pas entendre de personne dire qu'on va brûler cette plantation. Celui qui a réussi à faire son trou quand les trois quarts des autres sont restés sur le côté ne veulent pas que justement cette plantation puisse être détruite. Les pays d'Afrique centrale et les dirigeants d'Afrique centrale ont fait leur trou, il faut qu'on soit capable de le dire, en étant dans une démarche de suivre à la lettre pour beaucoup, pas systématiquement, mais des accords de coopération. Et dans ces accords de coopération, comme je le disais en début d'émission, il y a une marge de manœuvre extrêmement large qui est accordée au président d'Afrique centrale à partir du moment où il laisse les multinationales occidentales et notamment les, entre les grandes entreprises françaises faire ce qu'ils ont à faire en ce qui concerne euh, l'exploration de un et euh, le ravitaillement en ressources minières. Ça, ce sont des choses qui sont Réelle. Et c'est la raison pour laquelle des gens qui se sont fait des fortunes incommensurables dans cette sous-région ne vont pas voir d'un bon oeil les gens qui leur parlent de « il faut qu'on change la plantation » et qu'on ait un système qui soit beaucoup plus égalitaire et qui profite beaucoup plus à la population. Celui qui veut être droit ne veut pas laisser sa couronne pour la diviser en plusieurs morceaux et la laisser à la population. currency. Mm -hmm. France. Mais le regard que j'ai sur Ouagadougou n'est pas très différent. Ouagadougou a en effet un discours. Alors c'est c'est un, un cas un petit peu particulier parce qu'il a un discours depuis, surtout qu'il a été largué par euh, certaines chancelleries occidentales. Il a un discours très hostile vis-à-vis -vis, euh, de ces justement nations occidentales. C'est une réalité. Mais dans le même temps, euh, la prédation dont il fait preuve, dans l'accaparement des richesses à la tête de l'État, la malgouvernance et l'injustice sociale qui règne dans son pays, me laisse entendre et me laisse croire qu'en réalité, euh, ce n'est pas quelqu'un qui semble profondément vouloir changer ce système-là non plus. Ah, il Sur ce discours, Kémy hein, mmh. Seba, mmh. on suit certains intellectuels africains présenter quel... les chefs d'État, équato-guinéens et camerounais par exemple, comme de véritables panafricanistes, parce qu'ils auraient, selon euh, ces observateurs-là, euh, révisé des accords de, de coopération euh, avec la France, diversifié les partenariats en se tournant vers euh, la Chine, euh, la Turquie et d'autres puissances euh, émergentes. Pour vous, est-ce que ces différentes euh, diversifications de partenariats économiques suffisent à conclure que les chefs d'État d'Afrique centrale sont de véritables panafricanistes, sont engagés pour l'intérêt des populations Déjà, je pense qu'il faut utiliser le terme intellectuel à bon escient. Voilà, on peut me citer des noms. Parce que je ne connais pas d'intellectuel qui cite euh, le, le président équatorien ou le président euh, le camerounais comme un, euh, un panafricaniste ou quelqu'un qui lutte contre l'impérialisme ou quoi que ce soit. Ils luttent pour la préservation de leurs privilèges. Moi, je le dis de manière très simple, je ne suis payé par aucun d'entre eux. Je n'en reçois pas de et donc ma parole est libre. Euh, je sais qu'il y a certains médias qui ont choisi euh, l'option, parce qu'ils sont financés par ces derniers, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, l'option de présenter ces autocrates-là et ces personnes qui défendent leur poche d'abord comme des champions du panafricanisme. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en dispute avec votre ancien partenaire, euh, euh, Colomb, que cela signifie que vous devenez... Euh, soudainement un défenseur du peuple qui pense à la justice sociale. Le panafricanisme ne peut pas être éloigné de la problématique de la justice sociale. Et la diversification euh, des partenariats, je reviens de Turquie, la Russie je connais très bien, euh, on faisait de la géopolitique, peut-être même à une époque où les, les, les, les analyses d'aujourd'hui euh, n'en connaissaient même pas le terme, en toute humilité. Euh, diversifier c'est très bien, mais vous diversifiez pour qui, pourquoi Vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de développement infrastructurel, on a l'impression que la, la multiplicité de ces partenariats, après que le, le, le, le partenaire français se soit montré beaucoup plus critique vis-à-vis -vis des présidents précités, est-ce que la diversité de ces partenariats entraîne la restructuration d'un nouveau type de développement permettant à la population de jouir de privilèges que lui confère son sol La réponse est non. Mais, mais le Président mmh. Bia, par exemple, mmh. dans une déclaration qui célèbre, mmh. indiquait, par exemple, saissant du cas du Cameroun, que le Cameroun ne serait plus jamais la chasse gardée de personnes. Et mmh. pour beaucoup, c'était une déclaration... Sauf de lui. C'était une déclaration qui marquait une sorte de rupture avec euh, l'ancienne métropole. Enfin, c'est comme ça que cela a été compris. Maintenant, pour revenir sur la question... Je peux vous rebondir sur un point, oui. mon excusez-moi, mais quand quelqu'un vous dit que ce ne sera plus la chasse gardée de personnes... Mais que ce quelqu'un est à la tête de l'État depuis 40 ans Et que son clan est à, à capturer l'État Et les ressources de l'État depuis 40 ans Je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons Qu'est-ce qui pose et, problème et, et, avec cette longévité, Le chef de l'État du Cameroun et la manière avec laquelle non, il gère mais, le pays C'est à vous de me dire, c'est vous qui êtes camerounais Moi, tous les jours, je vois des gens dehors qui me disent que le pays va mal Mais peut-être que vous, vous n'êtes pas au courant Ça, c'est à vous de voir Moi, je ne suis que de passage Mais je dis partout où je vais, toujours la même chose parce que j'essaie d'être cohérent avec moi-même même si ça me crée des problèmes le pays n'est pas développé à la hauteur de ce qu'il devrait il y a toute une partie de la population qui est mise de côté et je ne parle même pas sur le terrain ethnique ou quoi que ce soit si vous rentrez dans le petit cercle du chef de l'état, tout va bien mais si vous n'êtes pas dans ce petit cahier malheureusement, vous êtes dans un loupé prolétariat qui dépasse l'entendement et je dis et je répète de discours que vous énoncez, que je connais très bien, euh, quand il dit ça ne sera plus la chasse gardée de personne, les panafricanistes opportunistes qui reçoivent des bacs de ce dernier, d'accord, euh, vont dire ouh là, ouh là, c'est du panafricanisme, c'est du panafricanisme, mais le panafricanisme, si vous ne partagez pas les ressources de l'État avec le bas peuple, que je vois des gens qui, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ici, je vois des gens qui, des, des personnes qui se. Quand je dis prostitue, ce n'est même pas forcément une dynamique sexuelle. Ça peut même être dans une dynamique intellectuelle, dans une dynamique professionnelle. Qui vend leur âme Parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités de faire. Si vous, ça ne vous dérange pas. Moi, j'appelle ça malheureusement le nivellement par le bas, vers le bas. Il faut qu'on ait le courage de dire les choses. Et dire cela ne signifie pas que ça fait de moi un chevalier de l'opposition, des oppositions africaines. Parce que bien souvent, malheureusement, au sein des oppositions, pas systématiquement, mais très souvent bon nombre des opposants vont chercher la rescousse des nations occidentales. Et là, le génie des nations occidentales et du, du néocolonialisme de manière générale, c'est qu'ils ont toujours un pion ou des les liens avec la, la puissance à la tête de l'État et des liens dans l'opposition, de telle sorte que, quelles que soient les alternances fonctionnelles entre la majorité ou l'opposition, le colon soit toujours présent. Par, par rapport au, au Cameroun, c'est un petit peu différent, parce qu'il faut qu'on reconnaisse, Paul Biya fait partie de ces personnes qui ont été à un moment donné portées par la France et qui à un moment donné, la France a vu que c'était un allié encombrant, l'oligarchie française et ils ont essayé de s'en éloigner ou de trouver d'autres moyens de et lui il a diversifié les partenariats mais il a usé la géostratégie non pas pour la souveraineté du peuple ou pour le développement du peuple il a utilisé la géostratégie pour maintenir ses avantages maintenir sa maison en Suisse maintenir un certain nombre d'infrastructures c'est une réalité je sais qu'après ça je vais avoir tous les chiens de garde de la dictature sur le dos. Mais ces gens-là, comme disait John Henry Clark, je débat avec mes égaux. Les autres, j'enseigne. Alors, sur, pour revenir sur la question justement de cette diversification des partenariats, parce que vous avez, ça me l'indiquer qu'en réalité, ça ne profite pas au peuple, au petit peuple qui continue. Si j'ai dites-le moi. Dans la <rire> misère. Mais euh, si on se réfère à quelques chiffres, vous avez parlé de la Turquie. Euh, des chiffres crédibles venant, par exemple, de la Banque mondiale et d'autres institutions plus crédibles indiquent que, en pratiquement 20 ans, entre 2003 et 2021, mm -hmm. euh, le, le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique a été multiplié pratiquement par 4. Mm -hmm. euh, dans le cas de la Chine, par exemple, on indique que la Chine contribue aujourd'hui à environ 20% la croissance économique du continent africain. La Chine, c'est un autre sujet, mais on peut y revenir. Mais... Alors, ces éléments-là, vous, comment vous les appréciez Alors, je les apprécie. Je pense qu'il faut séparer le cas de la Turquie et le cas de la Chine. Euh, la Turquie, j'en reviens. J'ai été reçu par Nour Sagman, euh, responsable Afrique du ministère des Affaires étrangères en Turquie. J'ai assisté aux préparatifs du sommet Afrique-Turquie ou Turquie-Afrique, qui se déroulera dans, dans peu de temps euh, du côté d'Istanbul. J'ai été reçu par la presse et par un certain nombre de sympathisants africains et des Turcs anti-impérialistes qui étaient présents là-bas. C'était le mois d'octobre ou novembre. Moi, ce que je peux dire, c'est que, évidemment que la Turquie a démultiplié ses partenariats. Erdogan a une ligne très hostile euh, à l'hégémonie et à l'arrogance occidentale. Lui qui en a été un allié auparavant et qui, qui l'est toujours d'une certaine façon à travers l'OTAN, mais qui a senti que l'Occident ne peut jamais lui faire confiance puisqu'à un moment donné, ils ont essayé de le renverser. Erdogan a compris qu'il faut adopter une ligne un petit peu non alignée et hostile à l'arrogance occidentale de manière générale et ça prend auprès d'un certain nombre de dirigeants et la Turquie c'est une réalité, essaye de développer en essayant évidemment en retour d'avoir un certain nombre d'avantages, c'est évident, c'est de bonne guerre, ça ne fera pas de la Turquie des Messies, parce que je ne crois pas aux Messies non-africains, le seul Messie de l'Afrique c'est l'Afrique elle-même, jamais les Turcs ne le seront, mais c'est de bonne guerre, pour l'instant ils sont dans une ligne de co-développement ou du moins de partage de compétences et sur un certain nombre de points, nous le reconnaissons, ça ne se limite pas au Cameroun, c'est l'Afrique de manière générale. De l'autre côté, je ne pense même pas que ce soit le Cameroun ou la Turquie elle plus investi, si on doit même être le plus précis. De l'autre côté, la Chine, c'est autre chose. La Chine a commencé comme une, une nation partenaire qui, elle aussi, avait vécu le colonialisme. Elle avait face à elle des, des personnes qui avaient vécu le colonialisme. Mais la Chine, qui est dans une dynamique rigoureuse et qui a pensé dans la dimension maoïste qui est la sienne au... au, au à la reconstruction par le partage et le solidarisme, est arrivé à se construire collectivement et à bâtir collectivement son pays de telle sorte qu'aujourd'hui c'est devenu quasiment la première puissance mondiale. Les Occidentaux ne le disent pas par arrogance, mais c'est ce qu'elle est en train de devenir. Mais le problème c'est que d'un côté il y a eu sa croissance, et de l'autre côté, à cause justement des, de un des accords de coopération, et de deux, surtout de la cupidité de bon nombre de nos dirigeants, qui ont accès à des ressources illimitées, et qui au lieu de partager les recettes de l'État, avec le peuple pour développer et construire son pays, il, il, il s'accapare ces ressources-là et donne les miettes à la population. Eh bien, nos dirigeants se sont enrichis comme jamais, mais nos nations ne se sont pas enrichies et ne se sont pas développées comme elles auraient dû l'être. Et la Chine, ayant vu ça, a eu le comportement prédateur que n'importe qui qui se retrouve en situation de comment dirais-je, le déphasage euh, sur le terrain concurrentiel. Euh, la Chine a vu qu'en face d'elle, elle avait des gens qui euh, s'arrangeaient de la corruption, qui aimaient, euh, euh, en échange de baxis laisser euh, les marchés à la puissance chinoise. Eh bien, la Chine s'est dit, puisqu'ils se comportent comme euh, des sous-hommes, eh bien, on va, on, va se on va se comporter comme des prédateurs. Et donc, la Chine a un comportement aujourd'hui extrêmement colonial. Elle construit, en effet. Mais elle fouette aussi. Nos, africains, nos frères et sœurs africains, elle persécute aussi la population. Il y a un comportement colonial qui est inadmissible de la puissance chinoise. La violence n'est pas l'alternative on, on a déshabillé Saint-Pierre pour je habiller Saint-Pierre. Et je vais aller même plus loin. Quels que soient les partenaires qu'il y aura, je fais le tour du monde, je voyage partout. Mais je le redis, si l'Africain ne change pas lui-même, et c'est pour ça que mon discours ici en Afrique centrale a autant d'importance comme c'était le cas de, de toute façon en Afrique de l'Ouest, on peut changer le monde anti-crier tout ce qu'on veut. On peut couper le cordon avec la France. Mais si nos dirigeants ne changent pas eux-mêmes, on va rester la dernière roue du carrosse et un colon va se succéder à un autre. C'est ce qui risque de se passer. La Chine n'est pas arrivée en colon. Elle est arrivée en partenaire anticolonialiste. Elle est devenue aujourd'hui une puissance coloniale parce que nos dirigeants, au lieu d'être debout, se comportent comme des serpillères. Ça, il faut qu'on soit aussi faire. Mais, mais, mais le diagnostic que vous faites depuis, quand vous écoutez, vous semblez beaucoup plus zoomer sur ces dirigeants-là qu'elle est la responsabilité des peuples eux-mêmes dans les... la situation qui Mais est là l'Afrique ?– Les peuples, mon très cher frère, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des manifestations qui ont donné des résultats, les, les manifestations qu'on a démarrées depuis 2017 contre le néocolonialisme, le franc CFA, aujourd'hui on parle de la suppression des comptes d'opérations en Afrique de l'Ouest, ça c'est le fruit de mon travail concret et direct C'est historique depuis les années 40. Le fait que Macron essaye de nous déguiser le franc CFA en écho, même s'il veut toujours l'arrimage à l'euro, le fait qu'ils se sont obligés de faire des changements cosmétiques, c'est le fruit de notre travail. Parce que la population s'est mobilisée. Mais ici, et dire cela ne signifie pas que la population est peureuse ou autre, mais je pense qu'on a réussi, les élites, dans leur démarche de persécution, ont réussi à convaincre les populations qu'il n'y a pas d'autre choix que de subir. Et que, a, a, et et que mais si mais, on veut faire mais, sa place, il faut faire sa place mais, mais, mais en acceptant va. la corruption endémique. Mais, en mais, mais vrai, il y a bien des solutions, il y a bien des leviers. Parce que euh, ces chefs d'État africains, si on écoute bien vos discours, à un moment donné, on peut euh, leur accorder des circonstances atténuantes. Puisque Absolument vous, pas. Non. Puisque vous indiquez qu'il y a des accords de coopération, ils sont mis en rapport... Entre guillemets, c'est sûr, avec ces corons-là. Et donc, du coup, on peut avoir le sentiment qu'ils ont la main liée. Et que peut-être. Oui, ben. Thomas Sankara a eu aussi les accords de coopération face à lui. Il les a mis de côté. Euh, <rire> euh, euh, donc... Mohamed Karafi aussi mmh. est dans une situation semblable. Et puis, on sait tout ce qu'ils sont devenus. Oui. Est-ce que vous, vous êtes donc en train de demander à ces chefs d'État de se faire à Mais on va tous mourir, hein? Peut-être qu'ils préfèrent mourir en étant dans une démarche de coller la petite crise cardiaque. D'autres préfèrent mourir en, en, en se levant, en se tenant droit et en protégeant leur peuple. Sans Kadhafi, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur Kadhafi, mais c'est la réalité, d'accord. Et il euh, y en a qui préfèrent mourir de vieillesse. C'est un choix. Oui, mais je dis et je répète qu'on va tous finir au même endroit, dans un cimetière. Can CPS would there? Can I actually thought that you are, you are okay with the Turkish approach to Africa and? I'm not. China. I'm not entirely okay with you, the you really, Turkish approach. Absolutely you, not. not. That is what I've noticed. But, But this wasn't was wrong. Okay. It's what I've noticed that you're not entirely okay with Turkey, neither are you very okay with uh, China's approach to Africa. It looks like the African situation is different, but what we want to look at the history of uh, the world. We've seen, we've seen the growth of nations moving from underdeveloped to develop and advanced world. We've always seen uh, trade interactions, corporations beyond their uh, continents, beyond their continental uh, limits. Why is the case of Africa then different? Uh, moi, je suis. I want to also, je veux ajouter cette question. Il a été trop long, je ne vais pas comprendre mon frère. Vous ne pourrez pas comprendre. Mais, vous savez, dans ce même contexte, vous parlez d'intra-Afrique. Il y a quelque chose que vous parlez toujours d'intra-Afrique. Les choses entre les Africains et les Africains. Je pense que la différence, entre, quand on parle des échanges commerciaux entre les différents pôles civilisationnels et commerciaux de manière générale, et pourquoi ça serait différent en Afrique, la situation en Afrique est différente. L'Afrique, c'est 54 États. C'est un monde à lui tout seul. C'est un premier point. Et il est tout à fait normal que les, les populations de ces 54 États ne comprennent pas que l'on ne puisse pas maximiser déjà les échanges entre nous-mêmes. Il y a toutes sortes de mondes en Afrique. Il y a des peuples de toutes les couleurs, même si on est majoritairement noir sur cette terre-mer. D'accord Pourquoi on n'est pas capable d'échanger déjà entre nous-mêmes, pourquoi on est toujours poussé à échanger vis-à-vis -vis de l'extérieur Premier point, ça s'est enraciné dans la démarche coloniale. Parce que tout a été fait pour que les Africains ne puissent pas travailler entre eux. Tout comme tout est fait pour qu'ils ne puissent pas voyager aisément entre eux. Il est plus facile de voyager de l'Occident vers l'Afrique que parfois de voyager d'Afrique à un autre pays africain. Ça, c'est quelque chose qui est problématique. Maintenant, j'en viens sur un autre point. Je répète. Vous avez parlé tout à l'heure de la Turquie. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec l'approche. Ce n'est pas vrai. Ça, C'est ce que là, certaines presse ont dit. Moi, je relativise beaucoup. Je dis que si on a des, des responsables, des autorités sérieuses, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie ou autre, ce sont des partenaires qui peuvent être intéressants. J'en reviens. Je connais tous ces pays très bien. Mais, Mais France. Non, la France a passé son tour okay. -dire que Quand okay. quelqu'un viole votre mère pendant euh, un certain nombre de siècles Si vous laissez votre mère continuer à se faire violer C'est que peut-être vous aimez ça Moi je n'aime pas qu'on touche à ma mère Et je n'aime pas qu'on touche à la terre mère La France a perdu sur ce terrain là Elle a brûlé toutes ses cartes Elle profite de notre misère Je pense qu'à un moment donné il faut être capable de la mettre de côté De divorcer Et peut-être qu'après le divorce on sera capable de reparler. Quand je dis la France, je ne parle pas du prolétariat français qui n'a rien demandé, qui n'est responsable de rien. Moi-même, je suis né en France, j'ai beaucoup de gens que j'aime en France. Le bas peuple, les gilets jaunes, on le voit, ils souffrent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'élite prédatrice française qui ne vit qu'en pillant les ressources. De la le France, pays. des gouvernements. Exactement, exactement. Maintenant, je reviens, parce que c'est très important sur cette, cette question. Pourquoi vous, vous entendez que j'ai euh, beaucoup de recul par rapport à ces partenariats géostratégiques, alors que la, la géostratégie est ma passion, par essence parce que l'exemple de la Chine devrait nous faire réfléchir tous. Tous les pays viennent vers l'Afrique à la base en, faisant du, en voulant faire du partenariat. Certains, comme les nations occidentales, qui ont eu l'habitude de nous piller sans, rien, sans aucune réponse en retour, eux, ils ont leur ligne de conduite. Mais les autres nations viennent a priori, que ce soit la Turquie, la Russie ou autre, ou la Chine, avec une autre façon de fonctionner. Mais quand on a en face de nous-mêmes Si vous, vous, vous, vous voulez discuter avec quelqu'un Et puis quelqu'un se comporte comme un esclave Tout le temps face à vous Veut vous cirer les chaussures Veut vous laver les vêtements Veut, veut tout vous faire Il vous est soumis comme la soumission même ne le permet pas Et vous n'allez plus le respecter Vous allez vous dire mais en fait il aime ça Et c'est ça le problème C'est L'état de la Chine Du rapport entre la Chine et l'Afrique Le basculement de partenaire partenaire à maître et esclave est dû à ça Et donc ce qui se passe avec la Chine risque de se passer avec la Russie, risque de se passer avec la Turquie, tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui ont la poigne et qui ont le courage politique de dire « ça, c'est la limite à ne pas dépasser ». Je vous donne un exemple précis. J'ai travaillé avec les Russes pendant 8 mois, 10 mois. Notre ONG a travaillé comme on travaille avec les Cubains, comme on travaille avec toutes les nations qui s'opposent à l'impérialisme. D'accord Mais... Le seul partenariat que nous acceptons à chaque fois avec les diverses nations ou, ou organismes qui viennent nous voir, c'est vous nous soutenez financièrement mais vous ne nous dites jamais ce que l'on doit faire parce que nous sommes jaloux de notre indépendance d'esprit et d'action. Les Russes sont venus vers nous, ils savent qu'on attaque l'hégémonie française, ça les arrangeait, donc chacun trouvait son bonheur. Ils ne nous ont jamais rien demandé. Et au bout de 8 mois, ils ont commencé à se dire mais ça serait bien maintenant si vous passiez à des actions d'un certain type. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, j'ai dit mais... À la base, le partenariat, c'était que vous nous souteniez financièrement, parce qu'on a un ennemi quand même, mais vous ne nous dites jamais ce qu'on a à faire. On ne quitte pas le colon français pour avoir un autre colon. C'est parce qu'ils ont tellement été habitués qu'en donnant de l'argent aux élites africaines, celles-ci finissent par être corrompues et faire ce que ces entités exogènes veulent de nous. Ça a entraîné quoi Ça a entraîné que quand nous, nous leur disons que nous ne voulons pas ça et qu'aucune somme, même un million d'euros, ne peut nous acheter, ça entraîne la rupture de dialogue et ils se disent choqués, ils ne comprennent pas ça. Nos élites manquent de force, de courage politique et c'est pour ça que le théoricien américain que je n'apprécie pas énormément, Zimou Brzezinski, disait que le XXIe siècle sera le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arrivera à un moment donné au niveau de la base. Aujourd'hui, la société civile a un pouvoir géostratégique en Afrique et dans le monde qui dépasse l'entendement, pour ceux qui y prêtent attention. Kimi Sibar, nous parlerons de cette corruption endémique, l'aide publique au développement, la société civile et l'alternance politique en Afrique. Dans la deuxième partie de cette émission, La vérité en face, a invité ce soir Kemi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Une courte pause dans cette émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face. Invité ce soir, Kemi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Kemi, vous étiez en train de dénoncer des mots qui minent l'Afrique centrale et l'Afrique francophone de manière générale sur l'état de, de la corruption. Comment ce fléau est-il en train d'impacter sur le développement à la fois politique social et économique du continent ?– Alors, la, la corruption peut se décomposer en plusieurs entités, en plusieurs parties qui parfois sont elles-mêmes non pas forcément systématiquement liées, mais qui ont une répercussion avérée sur les conditions de vie de nos populations. Mais il serait très injuste et très malhonnête intellectuellement de dire que euh, la corruption est circonscrite à la réalité de l'Afrique centrale. Moi, je suis dans un pays comme le Bénin où la corruption est devenue une religion aujourd'hui dans un certain nombre de départements de l'État. Il faut qu'on puisse le reconnaître. Et euh, donc, on ne peut pas dire que c'est simplement une question de l'Afrique centrale. Néanmoins, j'aimerais revenir sur un point. La corruption, c'est quand, par exemple, un président a accès à, je ne sais pas, euh, 100 millions je donne n'importe quoi comme exemple, hein, mais qui aura du sens. Parce que ce n'est pas tant n'importe quoi que ça. 100 millions d'euros pour contribuer à développer euh, l'État sur un certain nombre de terrains infrastructurels. En Europe, ou même les Chinois, quand hein, on va prendre l'exemple du Chinois. Quand le Chinois a accès à une enveloppe de 100 millions d'euros pour développer euh, l'État, il va peut-être gar garder une rétrocommission de 1 million, 2 millions, 3 millions. Et il va laisser euh, 97 millions pour développer l'état en France qui est une puissance néolibérale réelle euh, et prédatrice sur les 100 millions je prends l'exemple même du mafieux Sarkozy il va vous prendre peut-être 20, 30, allez 50 millions parce qu'ils aiment voler quand même c'est une réalité parfois même peut-être 100 millions euh, non on a dit 100 millions, 50 millions mais ils vont laisser au moins 50 millions pour développer l'état il y a des mesures de contrôle. Donc ils vont en laisser une partie, au moins la moitié, et en réalité les deux tiers. Mais en Afrique, le président ne va pas prendre 10 millions, 30 millions, 1 ou 2 millions. Il va prendre 98 millions pour lui. et va laisser 2 millions pour développer les affaires de l'État. eh bien quand vous avez une enveloppe de 100 millions pour développer les infrastructures dans vos pays, et que sur cette enveloppe de 100 millions, vous en gardez 98 et vous laissez 2 millions pour le peuple, c'est-à-dire que vous laissez des miettes. La corruption commence déjà par la, le manque de capacité de gérer les affaires de l'État pour distribuer aux bons endroits les fonds pour développer le potentiel humain de votre nation. Aujourd'hui, le développement de la jeunesse, pourquoi il y a tant d'Africains, notamment d'Afrique centrale, mais pas simplement d'Afrique de l'Ouest aussi, ne hein, nous, nous mentons pas, qui, vont en Afrique, qui, qui, qui, qui risquent leur vie en Libye pour aller en Occident. Mais toute la politique de... de financement de l'emploi pour la jeunesse, de développement de perspectives pour cette jeunesse, n'est pas établi dans nos pays. D'accord De telle sorte qu'aujourd'hui, bon nombre des jeunes risquent leur vie en Libye, finissent pour certains esclaves, d'autres meurent en Méditerranée, voulant rejoindre l'Espagne, ou l'Italie, puis la France. Ça, c'est la résultante directe du manque de, de, de compréhension et de science, de connaissance ou de responsabilité de nos dirigeants, qui les deniers de l'État au lieu de s'en servir pour développer le potentiel humain de nos pays. Sur cette question de corruption, on a bien vu que dans certains États, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour lutter contre cette corruption-là. Euh, je voudrais revenir sur deux aspects. On se souvient par exemple que lorsque la crise économique a éclaté euh, au milieu des années 80, avec euh, finalement ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel, les gens estimaient que ce sont les mesures qui accompagnaient le programme d'ajustement structurel qui ont développé la corruption, notamment la réduction, non, comment ils ont appelé ça, les, les déflations ou encore euh, la, la baisse mmh. drastique des salaires mmh. qui a entraîné donc cette corruption mmh. dans les services publics, notamment. Mmh. Je ne voulais pas revenir sur le cas du prince Koumanou B3, mmh. qui est. Euh, euh, également un historien-chercheur qui mm -hmm. pense que cette conventions remonte même à l'époque précoloniale mm -hmm. lorsque euh, les colons sont arrivés, et devaient passer des accords mm -hmm. avec des chefs indigènes, mm -hmm. il a pris le cas des négociations entre, euh, entre, entre l'Allemagne mm -hmm. et le roi Lopriso de Boulambéry mm -hmm. qui avait tenté de corrompre justement ce, ce roi-là pour mm -hmm. permettre qu'il puisse passer des accords. La question porte sur les mesures de lutte contre ces cochers. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place par les États aujourd'hui Dans le cas du Cameroun, peut-être que vous ne connaissez pas très bien, mais c'est un exemple que je vais prendre. On a mis en place des institutions, la CONAC, l'ANIF, l'Agence nationale des médicaments. de financement. Il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place. Il y a même une opération dite épervier qui a été euh, mise en place pour traquer ceux qui se coupables d'actes de corruption et de tournement de fonds. Est-ce que ces mesures de haut point de vue sont des mesures efficaces qui peuvent permettre de lutter efficacement justement contre cette corruption-là Ou bien c'est de la peau de le père je pense que vous avez tous la réponse mon très cher frère et que si on veut euh, que les téléspectateurs qui nous regardent, quel qu'en soit le bord euh, nous prennent au sérieux il faut qu'on s'appuie un minimum sur le réel on est dans un pays où une grande partie des ressources finissent dans d'autres pays en Suisse notamment d'accord ça ne s'est pas parti par magie c'est pas moi qui ai envoyé par Western Union ces fonds ils ont transité par des moyens bien particuliers la corruption, je le dis, je redonne mon exemple tout à l'heure, commence là. Il y a des organismes de régulation, de lutte contre la corruption, qui sont confiés à des gens qui sont eux-mêmes les champions de la corruption. Et vous voulez que les gens qui sont champions de la corruption, et qui dirigent parfois ces organismes-là, luttent contre la corruption alors que c'est la corruption qui les a constitués et bâtis Il faut à un moment donné qu'on soit un minimum sérieux. Les plans d'ajustement structurel que vous avez énoncés de manière très juste sont eux aussi un symbole de l'accentuation du processus de corruption parce qu'en effet, la baisse drastique des salaires de 1. Et ce n'est pas parce que le salaire baisse que la corruption est née. C'est parce que le salaire du bas peuple ou des, des, des emplois intermédiaires baisse pendant que le salaire des élites, lui, ne baisse pas. C'est ça le véritable problème. Et on se retrouve avec une situation où on se dit « mais attends, donc on nous enlève notre, notre nourriture, on nous enlève notre bacchiche d'un côté, mais les élites en haut, oh, elles, elles ne peuvent pas, elles, elles ne baissent pas leur train de vie. Bon, si c'est ça, on va se débrouiller ailleurs pour retrouver un minimum de fonds. Nous avons une responsabilité dans tout ça, mais c'est le système aussi qui a à remettre en question. On nous a imposé, la Banque mondiale et le FMI, qui sont des structures qui se sont imposées suite à la Seconde Guerre mondiale, en s'appuyant quelque part aussi sur le système colonial, qui étaient insérés au sein des nations entre guillemets conquérantes euh, lors de cette seconde guerre mondiale, c'est eux qui ont eu le culot de nous dire on va appliquer telle, telle, telle méthode pour réguler justement l'économie, sachant que ces méthodes qu'ils ont appliquées étaient, étaient des méthodes non adaptées de 1, mais des méthodes aussi qui permettaient encore plus aux entreprises occidentales de se servir ici. Parce que quand vous privatisez les secteurs vitaux de la société, sont ceux qui sont avantagés Les multinationales, encore une fois, toujours occidentales, qui ont la possibilité, toujours dans une dynamique euh, d'entreprise et d'action privée, que leur confère d'ailleurs, notamment le franc CFA, c'est pour ça que je dis que tout est lié, de pouvoir agir, nager et se servir comme ils le veulent au sein de nos sociétés. Tout est lié. On parle d'une matrice en réalité euh, capitaliste prédatrice dont l'oligarchie française a euh, réussi à, à tirer, dans laquelle l'entreprise l'oligarchie française a réussi à tirer son épingle du jeu avec une très grande intelligence et une très grande subtilité. Kémy Seba, vous avez indiqué dans cette émission que pour négocier de meilleurs partenariats multilatéraux. Il faudrait des dirigeants patriotes, mmh. consciencieux, mmh. qui puissent être à la tête des États africains. Mmh. Mais comment y parvient cette alternance politique dans une Afrique centrale hein, où les dirigeants, lorsqu'on cumule leurs différents mandats, cela va à plus d'un siècle passer à la tête de leurs différents États Comment on parvient à une alternance politique avec euh, ce contexte sociopolitique politique déjà, où vous dites que c'est verrouillé à travers la restriction des libertés d'expression Comment on parvient à l'alternance ?– Alors, moi, c'est très important de notifier déjà que mon problème n'est pas l'alternance ou la non-alternance. C'est très important. C'est ce qu'on ne m'aura pas sur ce jeu-là. Mon problème est que si vous durez un an au pouvoir et que vous ne faites rien, si vous durez cinq ans au pouvoir et que vous ne faites rien, je fais partie de ceux qui estiment que vous devez décarpier C'est normal. Si vous faites du gros travail pendant 5 ans, puis pendant 10 ans, moi je fais partie de ceux que ça ne dérangera jamais que vous continuez à en faire pendant 15 ans ou 20 ans, tant que vous travaillez. L'alternance démocratique que nous présente l'Occident n'est absolument pas euh, euh, gage de sécurité, de stabilité de développement dans nos États. Ça, il faut qu'on soit très clair, et dans les États du monde de manière générale. Maintenant, ce qui se passe en Afrique centrale, la réalité est la suivante. Tant que nos populations, et j'en reviens à ce que je disais lors d'une intervention, à une cérémonie de remise de prix à laquelle j'ai assisté le Pan-African Award, et je salue mon très cher frère Paul, et là, un, un frère, un aîné très courageux que j'apprécie humainement énormément. Dans cette cérémonie, je disais que tant que nos populations dans cette sous-région ne tueront pas la peur, on ne va jamais rien régler. Jamais. On va juste lutter contre les mots extérieurs, mais on ne va jamais être capable de briser les mots intérieurs. Ibeka, Alpha Condé, ces dirigeants-là sont des dirigeants qui avaient les pleins pouvoirs au-delà de l'imaginable. Mais quand la population a décidé de se déchaîner, a contribué à ces manifestations à différents endroits, la donne a changé. Mais au Cameroun, on parle d'insurrection. est hein, y a une mobilisation Tout à fait, mais j'y viens. Mais, mais viens, viens. Des, des populations, viens. des dirigeants. Est-ce que vous êtes en train d'appeler a... les gens l'insurrection C'est criminalise... Non, centrale pas ce que je dis je dis, et je suis maître de mes mots, il y a une criminalisation de la contestation et de la critique politique dans cette sous-région. C'est le cas aussi à moindre échelle en Afrique de l'Ouest, mais c'est le cas aussi. Disons, Ne croyons pas que c'est plus facile non plus en Afrique de l'Ouest à 100%, ça ne serait pas vrai. Mais l'Afrique centrale, je vous le dis, les seigneurs, entre guillemets, de guerre ou les seigneurs d'accaparement de, de, des ressources et des richesses ont fait en sorte que Quelconque voix dissonante soit une voix qui soit matée dès l'embryon. Maintenant, je tiens aussi à préciser, parce que c'est important, qu'il est, je pense, déterminant que la société civile et que les populations, lorsqu'elles se rebellent, comprennent que la problématique qu'il y a dans leur pays doit être absolument reliée à la problématique qui existe dans les autres pays. La viralité et des coups d'État, j'ai été reçu avec les honneurs par... Les autorités maliennes tout comme les autorités guinéennes. La viralité des coups d'État et des changements drastiques qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest sont la, la, la, la, la résultante de la conjonction de deux entités. Une société civile panafricaniste avérée d'accord, et additionnée à des militaires patriotes chevronnés. Et la convergence de ces deux entités a fait que, je sais que, euh, bon, autant Asimigoïta, il a été compris très rapidement, autant Dumbuya, parce que sa femme était blanche, il y a une très, et qu'il était légionnaire, il y a une très grosse défiance. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit, ne crachons pas dans le puits tout de suite, attendons de voir ce que le peuple va en tirer comme haut. Les premiers temps de Mamadi Dumbuya prouvent qu'il est beaucoup plus du côté du peuple que le contraire, comme quoi l'apparence est souvent trompeuse. C'est ce qui manque ici. L'armée est un levier déterminant pour agir tel un basculement dans les réalités politiques et de transfiguration de la société. – vous, si vous parlez de l'armée, Kémy Seba, est-ce que vous êtes donc d'accord avec ce conseil militaire de transition qui s'est mis en place au Tchad avec ah. à, à sa tête ah. hein, le fils euh, du défunt président Idriss Déby, autre chose. ethno. Encore autre chose. Des militaires qui arrivent au pouvoir au Tchad, qui mettent entre parenthèses la Constitution, estimant qu'il y a une situation sécuritaire exceptionnelle qui justifie l'entrée en scène de ce conseil militaire Com hein, de transition ?– Comparaison êtes... n'est pas raison. – Comment appréciez-vous justement ce Com cas précis ?– Comparaison n'est pas raison. Autant le Mali et la Guinée, il y a une volonté d'éloignement drastique vis-à-vis -vis de la puissance coloniale, d'accord oui. De l'ancienne puissance coloniale, constatée par tous aujourd'hui. Autant le cas du Tchad, dès les premiers instants, il y a eu l'instauration de ce conseil de transition qui a ressemblé beaucoup plus à la volonté népotique de préserver des intérêts euh, claniques, d'accord mais on n'a pas vu, euh, en termes de matérialisation, euh, une rupture épistémologique entre l'oligarchie française et le Conseil de transition tchadien. Même si j'ai constaté ces derniers temps un mouvement euh, euh, qui peut, s'il si continue dans le temps, s'avérer peut-être être un changement d'orientation, puisque euh, ils ont envoyé euh, leur ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, en Russie pour dialoguer d'accords bilatéraux et maintenant d'une nouvelle collaboration. Ça sera à vérifier. On va observer ça avec très grande attention. Mais il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements parce que les résultats au Tchad et l'écho du peuple au Tchad n'a strictement rien à voir avec l'amour des masses au Mali vis-à-vis -vis de, des autorités maliennes ou l'amour des masses en Guinée, moi c'est ma seule boussole. Je pense qu'au Tchad, je suis en contact avec énormément de gens et de structures citoyennes, on est beaucoup plus circonspect pour l'instant vis-à-vis de ce conseil militaire de transition et il est important d'attendre les actes concrets pour savoir dans quelle direction nous allons. Mais, mais pour vous permettre justement de développer sur cet aspect-là, sur le cas de la Guinée, vous savez qu'il y a un discours différent, enfin différent de ce que vous développez en termes d'analyse. Il y en a justement qui estiment que, dans le cas de la Guinée, même si ce coup d'état a été une réussite, c'est qu'il y a eu un OK de la métropole. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que, pour que ces coups de force réussissent, ces coups de force du peuple réussissent, il faudrait absolument qu'il y ait un OK de Paris. Quel ça, est le rôle d'autre donc, donc, donc ça voudrait donc, dire que la, dire que la France situation. est tellement forte, qu'elle est comme Dieu, elle est omnisciente, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe de positif. Dans le, le cas de la Guinée, quand même, vous vous souvenez que quelques jours auparavant, il y avait une visite de qui, vous savez, mm -hmm. et on a fait le lien entre cette visite-là et le coup de force qui a été opéré quelques jours plus, plus tôt pour vous. Un moi, un moi, je, je, moi, je un pense hasard. que le hasard n'existe certes pas, mais qu'on juge les gens en fonction des déclarations et des actes qu'ils posent. Dans les déclarations et dans les premiers mouvements qu'il pose, euh, Mamadi Doumbouya est dans une volonté aujourd'hui de dire à la communauté internationale que vous allez laisser la population guinéenne choisir pour elle ce qui est bon. Il faut aussi rappeler que Mamadi Doumbouya intervient dans, une, dans un cadre de cessation d'un coup d'État constitutionnel qui était celui d'Alpha Condé puisque la troisième élection n'était pas prévue. La, le, le, la troisième candidature d'Alpha Condé n'était pas autorisée par les constitutions que vous avez parlé de la, la métropole moi je parlerais plutôt des Américains on a vu les Américains euh, circuler euh, et ça a été très utilisé je sais même que les, les Russes ont beaucoup euh, communiqué euh, sur les réseaux sociaux on euh, de sources sûres, euh, pour euh, présenter le fait que comme les Américains étaient là c'est à dire que les Américains étaient derrière ce coup d'état moi je n'ai pas de boule de cristal s'il s'avère que Mamadou Mbouya travaille avec les Américains il est évident qu'il nous aura contre lui et, et je n'ai aucun problème à le dire et ceux qui savent ce que signifie cette phrase quand on se mobilise dans, dans un pays on nous persécute d'abord mais bien souvent les dirigeants tombent après demandez à Alpha Condé ou à Ibeka il il comment ils en ont en fini en fin. oui. excusez-moi mais je, je, je termine je, juste sur, oui. sur, sur, euh, sur euh, comment dirais-je, Mamedi Doumbouya ce qu'il fait aujourd'hui, les déclarations qu'il a et la posture politique qu'il a les allusions panafricanistes qu'il a me paraissent être loin d'être opportunistes on a été reçu par lui, on a beaucoup parlé c'est quelqu'un qui, déjà, suit le travail politique que nous menons depuis de nombreuses années, d'accord, et il nous a reçus avec beaucoup de fraternité, comme les autorités maliennes, mais lui, je dirais même encore plus, et je peux vous assurer que s'il tient promesse par rapport à tout ce qu'il a énoncé en privé, le monde va être très surpris par ce qui se passe actuellement. Ah, s'il si tient promesse. Le si est important. Mais Moi, je ne signe jamais de, ch de chèque en blanc. Oui, bien sûr. Alors, si c'est coup d'État, coup d'État électoraux, coup d'État militaire, vous le savez, c'est le quotidien des populations en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on observe, sur les 15 dernières années, on a vu plusieurs coups d'État, avec, bien ensuite, des engagements pris par les auteurs des coups d'État de réformer l'État, de réviser la Constitution et de permettre l'arrivée au pouvoir des civils d'un nouveau leadership. Et ensuite, on a vu que, quelques années après, de nouveaux coups d'État ont été perpétrés. Finalement, est-ce que c'est une bouée de sauvetage ou un cycle d'instabilité politique qui justifierait ces multiples coups d'État militaires électoraux. Moi, je pense déjà qu'on ne peut pas, que chaque coup d'État a sa réalité et qu'on ne peut pas essentialiser la, le, le sens du coup d'État en fonction de quelques cas qui parfois sont bien souvent contradictoires, pour ne pas dire opposés. Les cas de coups d'État qu'il y a eu, notamment euh, qui ont précédé l'élection ou la nomination à la présidence du Burkina Faso euh, ou de la Haute-Volta à l'époque de Thomas Sankara, c'était un coup d'État aussi. Euh, les, les militaires ont pris le pouvoir, ils ont destitué l'ancien hein, euh, responsable et ils ont placé Thomas Sankara à la tête de cet État. Est-ce que ce coup d'État était négatif Non. Il y a eu des coups d'État qui ont été effectués à différents endroits et qui ont permis de contribuer à la montée en puissance de certaines nations. Jerry Rawlings lui-même, il n'est pas arrivé démocratiquement. Il est arrivé par la force. Mais il a renforcé l'état de droit au Ghana. Il y a des cycles de coups d'état et d'instabilité qui sont réels dans certaines périodes, euh, en Afrique de l'Ouest notamment. Il y en a eu. Mais les derniers coups d'état auxquels nous assistons n'ont strictement rien à voir avec un cycle d'instabilité. Ça a à voir avec une volonté populaire avérée. Toumbouya et Goïta ne serait jamais ce qu'ils sont j'ai même envie de dire qu'ils ne sont rien sans le peuple c'est le peuple qui donne l'heure à l'heure actuelle dans ces pays ce n'est pas ses dirigeants et si ces dirigeants trahissent les intérêts de la population c'est une prévision pour ne pas dire une prophétie politique que je vous donne vous verrez que les populations les mêmes qui les ont portées vont les secouer de telle sorte que le sommet de la pyramide qu'ils constituent vont devenir très rapidement des cailloux. Donc il y a eu des cycles d'instabilité réelle. Ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec des cycles d'instabilité. C'est l'émanation d'une volonté populaire et je pense qu'il faut préserver cette réalité. Yes, I wanted to ask the question uh, to, to, to talk about the same uh, record of uh, coup d'etat in West Africa because most of the countries in West Africa, be the French-speaking or English-speaking countries, have gone through uh, several cases of coup d'etat as compared to those within the uh, Central African subregion. Now, the, the since you have analyzed so well on that, the question I, I, I want to ask is uh, this you you want to could you speak yes. more, more slowly for me please all right the question Thank is uh, sure. the concern my concern is this within the recent power change the change of power in mm -hmm. most of these west african countries we've seen the very important presence and action from soldiers from the military mm -hmm. as we are saying and you are also analyzing the absence of this frequent change of power within the central african sub-region and accusing the population ce population Ce qui est certain, c'est que tant qu'il n'y a pas de convergence fondamentale entre la population et les militaires, rien ne change. Et ce n'est pas qu'une réalité propre à l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest. Dans toutes les nations du monde, les militaires sont la boussole quelque part à un certain moment de l'ordre de la société. Quand les militaires quittent le régime, ce sont eux qui sont les corps constitués, ce sont eux qui ont les armes, ce sont eux qui ont les moyens de, de changer l'orientation du régime. Quand ils quittent le président, le président est foutu. Et c'est pour ça hein, qu'aujourd'hui, des soins astronomiques sont donnés, notamment en Afrique centrale, c'est très important de le dire, aux généraux, pour garder les généraux sous leur coupe. Des généraux qui gagnent des fortunes incroyables en Afrique centrale n'ont pas d'intérêt de renverser un système qui les nourrit, qui les met bien et c'est ce qui fait que pour l'instant il y a je pense une déconnexion entre ces généraux là entre l'armée et la population mais il va arriver un moment parce que c'est l'air du temps et ce qui se passe en Afrique de l'Ouest je pense va, euh, risque de contaminer aussi l'Afrique centrale il y a parmi tous les militaires que l'on voit moi j'en vois même quand je suis à l'aéroport des gens qui se, quand ils nous voient, qui se sentent se concernés par le combat politique que nous menons il y a une génération de militaires patriotes qui est en train de naître un peu partout et ces derniers là c'est au sein de ces derniers que va se passer la jonction entre les forces militaires et les populations Dire cela ne signifie pas que j'appelle systématiquement au coup d'État. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut qu'on soit clair. Mais, mais, mais, oui. mais je pense qu'il faut étudier, tel, tel des scientifiques de la politique, ce qui se passe dans les nations que l'on vient de citer Mali, Guinée, Parce que c'est un exemple historique de, du ras-le-bol de différentes tendances et catégories de la population, les masses citoyennes ou la société civile d'un côté, et de l'autre, les corps constitués et quand ces deux-là s'allient, personne ne peut les arrêter aujourd'hui vous avez toute la communauté internationale vous avez la CDAO, vous avez l'Union Européenne tout le monde est contre le Mali ou la Guinée mais vous avez l'impression que le peuple se rebelle contre ses autorités on a, vu, on a assisté à une manifestation que mes petits frères avec lesquels nous collaborons hier au Mali euh, ils ont fait une manifestation il y a quelques jours pour soutenir les autorités le monde est contre Goïta mais Goïta a le peuple derrière lui. Il n'a pas le peuple derrière lui parce qu'il aura un extraordinaire courage ou quoi que ce soit. Il a le peuple derrière lui parce qu'il a eu le sens politique d'aller dans la direction promue par la population et la société civile. Nous voulons la souveraineté, le panafricanisme, l'autodétermination. Il a nommé de manière très intelligente des panafricanistes, comme ma sœur Founé, au gouvernement. Et ce sont ce genre d'actes qui créent justement un certain nombre de consolidations des liens entre la population et les corps militaires. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer et je pense qu'il faut encourager les militaires à encore plus prendre leurs responsabilités. Si on peut y arriver démocratiquement, tant mieux, mais quand on est dans des régimes qui sont autant viciés, moi j'ai tendance à me dire qu'il euh, faut aller vers la voie malienne. La, la méthodologie malienne aujourd'hui est un exemple pour l'Afrique dans sa globalité. Sur la scène politique d'Afrique centrale, avant que Duval ne s'exprime, il y a eu un vent de contestation d'une éventuelle succession dynastique au Tchad, mmh. évoquant les cas du Togo, du, de la République démocratique du Congo, du Gabon également, et des questions se posent sur le Cameroun, vous le savez, vous discutez avec des leaders politiques ici, vous avez vu des mouvements qui naissent pour appeler les fils du président, un fils du président de la République du, du Cameroun à être candidat. Officiellement, il n'a pas exprimer ses ambitions présidentielles pour autant c'est un phénomène aussi qui s'observe en Afrique centrale est-ce que pour vous succession dynastique à la tête de l'état ne pose aucun problème tant qu'il y a des réformes structurelles pour moderniser l'économie, pour améliorer les conditions de vie des populations Moi je le dis très clairement euh, à la base nos états c'est des royaumes et nos royaumes à une certaine époque se, se comportaient très bien mon problème n'est pas la royauté mon problème, c'est ce que vous faites à la tête de l'État. Si euh, votre famille n'a fait que voler, on ne sera pas rassuré si euh, l'héritier de la famille arrive au pouvoir. On aura tendance à se dire il vaut mieux qu'il ne soit pas à la tête de cet État. C'est aussi simple que cela. Le régime BIA, aujourd'hui, si on doit dresser un bilan, n'a pas développé, à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire en 40 ans, l'État camerounais. Il faut qu'on soit capable de le dire. Et donc s'il n'a pas, alors qu'il a eu quand même le temps, 40 ans c'est mon, mon âge, je suis né, il était au pouvoir déjà. Ça, ça, ça donne quand même matière à réfléchir. Si, durant tout ce temps, il n'a pas contribué à développer, qu'est-ce qui nous dit que celui qui est son héritier va le faire On a tendance à opposer une méfiance. Maintenant, je le dis et je le répète parce que vous ne ferez pas de moi le champion de l'alternance démocratique à l'occidental. Euh, ce n'est pas parce que euh, certains dans l'opposition disent « oui, on veut alternance, il, il a régné à nous ». Moi, je me méfie aussi de ces choses-là parce que ce ne sont pas forcément des gens qui veulent changer le système. Ce sont des gens, parfois, qui veulent manger dans ce système. Et donc, j'ai tendance, moi, à vouloir vous aller au bout des choses et dire que ce qui nous intéresse, c'est celui qui travaille. Que ce soit l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir, travaillez. Vous avez un État, vous avez des ressources extraordinaires. Le Cameroun, c'est un scandale géologique sur un certain nombre de points. Travaillez. La population souffre aux quatre coins de cette nation. Même ceux qui devraient être l'élite de ce pays sont paupérisés à l'extrême. Ça ne peut plus durer. Et ça, ce n'est pas, comme le disent certains crétins et abrutis politiques, de la démagogie. Ou alors la démagogie, au sens de logos démagogie, le raisonnement du peuple. Oui, le peuple estime que les élites, aujourd'hui, ceux qui arrivent à la tête de l'État, ont la responsabilité de travailler. Et c'est de ça dont il s'agit. Et donc, je me méfie quand on me dit que des membres de la famille qui mangent déjà aujourd'hui sur les ressources de l'État vont succéder... À Paul Biya, je trouve que ça ne serait pas responsable, mais ça sera à la population de décider, ça ne sera pas à nous de le faire pour Je vais euh... revenir sur un aspect que vous avez tout à l'heure, ou creuser davantage, parce que lorsqu'on regarde le combat que vous menez, vous menez un combat dans le sens de la construction d'une Afrique plus forte, plus tout à fait, souveraine. Tout à fait. Et euh, pour y arriver, il faut faire un diagnostic de la situation mmh. et prendre en compte les forces en présence. Tout Puisque dans le combat que vous menez, enfin, vous avez des obstacles. Et ces obstacles, de mon point de vue, mmh. parmi les éléments d'obstacles, il y a, de mon point de vue, euh, la question de la prégnance des puissances occidentales. Mmh. Vous avez indiqué tout à l'heure, vous avez pris le cas du, du président de Bouillard ou je ne sais plus, Goïta, pour indiquer qu'ils ont le peuple derrière eux. Mais avoir le peuple derrière eux, est-ce que pour vous, ça suffit Est-ce que vous ne minimisez pas la portée justement de ces puissances coloniales Je vous revenir sur le cas de la France mmh. Vous avez vu, dans le cas de la Libye, mm -hmm. il y a une rébellion imaginaire qui a été inventée Sponsorisé à l'Occident oui, et à fait. qui a débouché sur la, la, la destitution, sur l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Je ne veux pas revenir sur le cas de Ibeka. donc vous savez exactement comment ça s'est passé. C'est à peu près le même schéma. Est-ce que vous n'imaginez pas Ibeka, Ibeka je n'ai pas compris la, la corrélation. Non, je disais que dans le cas de la Libye, on a bien vu qu'il y a une rébellion qui a été oui. créée oui. à Misrata et qui oui. a débouché plus tard sur... Fabriqués, oui, ben, oui, tout dans tout les noirs. oui, oui, tout à fait. Et Ibeka, bah, c'était quoi bon, le... Je disais que, bon, dans le cas d'Ibeka, il y en a, il y a une thèse semblable, oui. parlant d'une rébellion ou des euh, terroristes, vous voulez oui, dire Bien sûr, monsieur, d'accord, et mm -hmm. qui a débouché sur. Euh, c'est pas ça, ça qui a fait que Ibeka est tombé. Bon, alors, c'est <rire> le possible. peuple, c'est les mobilisations alors, du alors, peuple. Alors, ma question, ma question est, est celle-ci est-ce que vous n'imaginez pas, est-ce que vous, pourquoi vous ne prenez pas en compte la capacité de nuisance de ces puissances secrétaires qui, justement, peuvent agiter des marionnettes je, je, je, je et vous, je justement je agir sur ces ans qui sont portés par le peuple-là et casser la dynamique qui peut le être mettre en place parce que la puissance du colon réside dans sa capacité à créer dans l'imaginaire du colonisé euh, sa toute-puissance et son invincibilité tant que vous pensez que quelqu'un quand vous rentrez sur un ring de boxe est trop fort, très fort, invincible incassable, avant même que vous lui portiez un coup vous aviez déjà perdu nous luttons, quand j'étais petit je vais vous donner l'exemple de mon père il me disait que si tu parles mal contre les élites françaises, on te mettra en prison et tu finiras mort. Comme si lui n'allait pas mourir et comme si moi je n'allais pas mourir. Je souhaite qu'il meure le plus, le plus tard possible parce que je l'aime en crever, mais mon père comme ma mère évidemment. Mais il me disait que si tu parles contre eux, tu vas aller en prison. J'ai fait de la prison à quatre reprises et après. Il y a un moment donné où il faut qu'on sorte du précaré dans lequel on nous a incarcérés. La France aujourd'hui, c'est vous, votre collègue qui a dit tout à l'heure à juste titre que jamais elle n'a autant senti la montée d'un sentiment, excusez-moi d'être rébarbative dans mon propos, anti-français en Afrique de l'Ouest. C'est une réalité, n'est-ce pas Ce sentiment, est part d'où selon vous Il part de nos mobilisations. Il part de nos actions de terrain. Il part de notre campagne de sensibilisation. Nous ne sommes pas, et je ne parle pas de vous, mais de, de personnes qui pensent que le combat se réside au plateau télé. Nous ne sommes pas des chevaliers des plateaux télé, pour qui le panafricanisme consiste juste à, à exhorter à la colère contre la France sur le plateau télé. Nous prenons des risques sur le terrain. Je suis déporté de différents pays. Je suis arrêté dans différents pays. Mais quel est le résultat de ces sacrifices C'est que, analysez bien le cas Alpha Condé, persécution, expulsion. Quelques temps après, Alpha Condé tombe, contestation de la population. Ibeka, arrestation, persécution, expulsion. Quelques temps après, Ibeka tombe. La population est en train d'entrer dans un cadre, dans une sphère de maturation. Et aujourd'hui, la parole contre l'élite française se libère comme jamais. Et la France, que l'on croyait toute puissante, est en train de, prendre un, de perdre un terrain historique en Afrique francophone. Ce n'est pas nous qui nous agitons, qui disons euh, la France euh, est en train de perdre du terrain. Ce sont les élites françaises elles-mêmes qui s'en inquiètent partout, systématiquement. Et je vais vous donner l'exemple, puisque nos militants étaient grandement présents euh, à, à ces différents événements. Vous avez assisté le dernier euh, trajet de l'armée française au Sahel, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous y avez assisté Vous avez observé ce qui s'est passé Jamais l'armée française n'a été autant secouée. – Ces blocage là participaient de quoi, Kémi Séba Ces manifestations sur le corridor sur lequel se trouvait l'armée française qui en, se rendait en, au Sahel en, en, quel, en, quel, ouais. quel, quel, quel, quel était le problème Quel était l'enjeu de ces manifestations en, en, en dire trop, c'est me compromettre. Mais, euh, enfin, me compromettre, je ne, risque, je, je ne crains rien. Mais euh, pour dire les choses de manière très simple, l'armée française est vue comme une puissance coloniale. Nous estimons que c'est une puissance d'occupation, c'est une puissance qui est venue à la base, soi-disant pour protéger les populations, mais qui en réalité s'est avérée être une puissance qui simplement sécurisait l'accès aux ressources. d'accord. Et comme le disait le Premier ministre du Mali il y a quelques semaines, Chokel Maïga, cette armée française, les autorités françaises, ont été euh, découv... on a découvert que ces dernières ont proposé des séances multiples de formation aux terroristes il y a quelques années et pour les aider à segmenter, à créer une sécession au sein du Mali. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent quand ils veulent avoir accès aux ressources. Ils, ils font monter ou, ou ils créent des, entre guillemets, terroristes. Ils se présentent officiellement contre, comme leur ennemi alors qu'en réalité, ce sont leurs produits. Et quand ces derniers ont accès à un État ou une petite région issue d'une sécession, eux viennent se servir avec leurs multinationales par rapport aux ressources. Et c'est pour ça que les manifestations un peu partout ont été... Nous, nous avons effectué ces manifestations en Afrique de l'Ouest pour que l'armée française comprennent qu'elle ne sera plus jamais la bienvenue plus jamais mais ce sont plutôt la, la bienvenue au moment, dans où, le pays. au moment où François Hollande est au pouvoir que l'on voit cet appel lancé appel à l'aide oui, à oui. cette armée française aux non, autorités françaises oui, qui se déploient et qui permettent de circonscrire la menace terroriste observée l on, l on au, au Sahel est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de ce sentiment anti-français, en faveur de certains dirigeants mmh. africains qui souhaitent se positionner ?– Ça serait comme, comme lesquels, par exemple Ça m'intéresse, cette question. La au, fin de – cette question. Au, au moment où il y a cette transition mmh. euh, politico-militaire mmh. en Afrique de l'Ouest, est-ce que l'agitation du sentiment français ne vise pas à permettre à ces autorités, euh, ce, ce que vous... nouvellement arrivées à la tête de ces différents pays, d'avoir euh, des marges de manœuvre euh, face euh, à des partenaires ce vous... qui insistent sur la gouvernance ?– Ce, ce, ce que exemple. vous dites aurait du sens si le sentiment anti-français était né avec, ses, avec ses, ses dirigeants actuels, alors que ces dirigeants actuels sont là depuis quelques mois, pour certains un peu plus d'un an mais le sentiment français ne les a pas attendus. Ils étaient dans leur caserne que le sentiment anti-français était déjà en train de se manifester dans les rues. Il n'a pas commencé en 2021 ni en 2020, ça fait un certain nombre d'années, qu'on l'agite sur le terrain. Et c'est même qui bénéficient, parce qu'ils sont la, la, la, la résultante d'un travail effectué par les forces panafricanistes dans cette sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest, à la seconde, où ils ne serviront plus, où on sentira au sein des populations qu'ils ne servent plus nos intérêts, qu'ils ne défendent plus nos visions et tout ce qui s'ensuit, vous verrez qu'ils seront balayés de la même façon qu'ils qu ont commencé. Donc il n'y a pas d'instrumentalisation de ces derniers, c'est la, la chose la plus importante à dire. Et la deuxième chose, vous avez dit quelque chose au début de votre question, genre, genre, que, que j'ai oublié, qui était que, en gros, hein, vous me dites si je me trompe, l'armée française, euh, la, la, la, la déstabilisation de cette armée. Euh, vous avez dit que ça profitait aussi à des puissances étrangères, c'est ça Vous me répétez, vous me dites si je me suis trompé Kimi, sur, sur, sur, sur la question, mm -hmm. j'ai rappelé que ce sont les autorités maliennes, par exemple, qui avaient lancé voilà. un appel voilà. à l'aide. C'est là que je voulais venir. Merci. Les autorités Merci françaises et ce qui a suscité cette présence ouais. au Sahel mm -hmm. d'un important oui, oui. dispositif sécuritaire Ibeka, Ibeka était qui Ibeka était quelqu'un qui aimait plus François Hollande que, sa que la propre femme de François Hollande l'aimait mm -hmm. lui-même. C'est vous dire le degré d'amour maladif et peut-être même à sens unique qu'il y avait entre Ibeka et François Hollande. Mais est-ce est tout, que, tout est que le Mali, Ibeka. à l'époque d'Ibeka, pouvait faire face à cette vague terroriste qui est en train de se répandre dans si le Sahel variait, Si elle variait ses alliances géostratégiques, elle aurait pu le faire, évidemment. La, la déstabilisation qui a eu lieu au Mali, issue de personnes qui, euh, elles-mêmes, viennent de Libye, Libye détruite par ceux qui ont fait assassiner Kadhafi. Ceux qui ont fait assassiner Kadhafi ne peuvent pas se présenter par la suite en sauveur d'un Mali qui est déstabilisé par le fruit de leurs exactions en Libye. Il faut à un moment donné qu'on soit un minimum sérieux. Le véritable problème qu'il y a eu, c'est que des gens comme Ibeka étaient des vassaux certifiés. Ils avaient le badge bleu, comme sur Facebook ou Twitter, d'accord, vassaux certifiés de l'oligarchie française. Et donc, quand on nous dit que c'est le Mali qui a appelé la France à la rescousse, non. C'est un serviteur de la France qui a appelé la France à la rescousse dans un jeu de dupe. La France avait besoin d'avoir accès après qu'ils aient cartographié. Et notamment, il y a un documentaire très intéressant sur Arte qui parle de la présence française toujours à, à proximité des ressources minières extrêmement importantes dans ce pays. Ce sont des médias français et allemands qui le disent. Ce n'est pas Kémy, pas. before oui, oui. we please. Uh, you in one of your interviews uh, when you went to Turkey, you were talking to uh, to Anatolu News Agency. You indicated that uh, I understood that you read many things on this interview, but yes. everything was not true. Yes, but but you indicated that um, your, your your your engagement disturbs France, for example, especially at a time when its positions and its presence in Africa, especially in this hell, to be specific, is threatened when it is having a disturbing position. And they are against the vision that you carry and the message that you carry. And in, when I read further, I re read an article of a Turkish geopolitical analyst who indicated that France's presence in Africa, especially within the Sahel, is threatened. And the French have gone into an unorthodox means of trying to survive, trying to continue to exist dans l'Afrique, il s'est dit qu'ils ont créé une instabilité dans certains de ces pays. Est-ce que vous n'avez pas peur que plus de ces zones instables seront créées dans l'Afrique, de l'Ouest à l'Afrique centrale C'est peut-être ma folie de croire plus en l'Afrique que parfois certains Africains croient en eux-mêmes. Mais moi je vous le dis et je vous le répète, à la seconde où nos populations prennent conscience de leur pleine puissance et de leur pleine potentialité, je ne sais pas quelle instabilité pourra venir à bout de nos réalités. Ce qui manque à nos populations, c'est l'adhésion à un projet qui les dépasse, un projet transcendant. C'est l'adhésion de la base jusqu'au sommet, dans une perception qui les amènerait vers l'élévation de leur nation et qui leur permettrait de comprendre la grandeur de la population. Outre que pour des, des cannes, des Coupes d'Afrique des Nations, qui sont quelque part euh, l'opium du peuple, il faut que nos populations comprennent le projet civilisationnel et le défi civilisationnel auquel nous sommes confrontés. Les déstabilisations qui sont effectuées ne sont pas effectuées euh, de telle sorte que nous ne puissions plus nous relever. C'est un défi, pour moi, de la nature, pour que nous puissions renforcer notre système humanitaire politique, reconfigurer nos, nos systèmes politiques, d'accord, de manière générale, et faire en sorte que la population de A à Z puisse converger vers une même direction. Alors, s'agissant justement de cet esprit qui a guidé les pères fondateurs ou bien ceux qui ont pensé ce panafricanisme-là, aujourd'hui, lorsque vous menez ce combat, est-ce que vous avez le sentiment d'être sur la même longueur d'onde, par exemple, avec l'Union africaine, il faut rappeler quand même que lorsqu'on présente la jeunesse de l'Union africaine, en amont, on voit ceux qui, à un moment donné, ont pensé effectivement qu'on va arriver Oui, bien sûr, mm -hmm. à la mise en place des États-Unis d'Afrique. Mm -hmm. Est-ce que vous avez le soutien de l'Union africaine Est-ce que vous avez <rire> le sentiment que l'Union africaine est sur la même longueur d'onde que le combat que vous vous menez ah, là, là. Mon cher frère, euh, l'Union africaine en amont, comme euh, l'OUI euh, l'organisation de l'Unité africaine, à la base, c'était des structures voulues par nos pères fondateurs. C'est une évidence, c'est une réalité. Mm. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces structures ne sont plus que le, le, le, la caricature extrême du projet initial de nos pères fondateurs. Ce sont des clubs de dictateurs, des clubs de présidents bien souvent mal élus. Et ce sont des gens qui défendent les intérêts, non pas des populations, mais des présidents qui sont à l'intérieur de, cette, de, cette, de ces organisations. Il y a aucune représentativité de l'Union africaine euh considérés comme tels au sein de nos populations. – c'est pas le problème. – Le problème, c'est que la plupart des dirigeants africains d'aujourd'hui se sont accaparés ces institutions comme étant leurs instruments de pouvoir et non pas des instruments de représentation du peuple. – Pourtant, je... lorsque cette Union africaine a été reformée après le sommet de Sirte mmh. en Libye avec Mohamed mmh. Kadhafi, justement, il mmh. était question de corriger les insuffisances de l'OUA et de permettre effectivement que cette Union moi, africaine puisse... – Moi, permis. je pense que Kadhafi, sous Kadhafi, il y a eu quand même beaucoup de choses positives qui ont été faites au sein de l'Union africaine, on peut dire aussi, on peut avoir une analyse critique parce que rien n'est parfait, mais qu'il a fait beaucoup pour orienter l'Union africaine. Il avait le projet de l'État fédéral africain, okay. il avait le projet de la monnaie unique africaine, d'un okay. satellite unique africain pour la population africaine. Moi, je pense que. Et d'une langue unique africaine. Alors, il y avait des débats, lui voulait l'arabe, nos populations voulaient beaucoup plus le swahili, chacun défend sa chapelle. Mais. Euh, Kadhafi avait une vision, l'Union africaine avait beaucoup plus de consistance en la présence de Kadhafi, qui d'ailleurs l'a grandement financé, disons la vérité, ou contribué à son, à son financement, euh, qu'après la mort de Kadhafi. Il faut qu'on puisse le reconnaître. Mais, mais, mais sur cette question, justement, euh, on a bien vu que cette Union africaine, justement, euh, s'est organisée pour essayer de faire un peu le diagnostic, euh, les difficultés rencontrées sur le continent penser la construction de ces, de, de ces États-Unis d'Afrique. À un moment donné, ils sont dit qu'il y a des problèmes qui minent ou qui empêchent effectivement qu'on qu a un peu plus vite. C'est lié par exemple à l'instabilité, l'absence, l'insuffisance des ressources. Et puis il y a eu, je voudrais avoir votre avis là-dessus, à Kigali au cours d'un sommet, l'adoption de ce qu'on appelle la taxe KABOVUKA qui devrait permettre justement à l'Afrique d'avoir un peu plus de moyens financiers pour pouvoir... Euh, s'auto-gérer certain nombre de choses sans plus avoir besoin ou bien recourir à l'Union Européenne et tous les partenaires extérieurs. Est-ce que pour vous mm -hmm. c'était une belle initiative Est-ce que cela peut permettre cette autonomie au-delà du combat communé sur le franc CFA D'ailleurs le combat commun ne se résume pas qu'au franc CFA, c'est contre la France-Afrique de manière générale, c'est très okay. important de le dire. Euh, le sida de l'Union africaine, le syndrome d'imbécilité dramatiquement acquis de l'Union africaine, ce sont nos dirigeants. Ce sont eux, le mal M-A-L, d'accord, qui mine ces institutions. On peut accéder à un nouveau processus de financement de tel sorte qu soit, que l'Union africaine soit beaucoup plus indépendante dans ses choix. Si ceux qui siègent à la tête de ces États, plutôt que ce soit l'Union africaine des peuples, ou une CEMAC des peuples, ou une CEDAO des peuples, si ceux qui siègent sont toujours les, les présidents qui martyrisent leur population, on ne verra aucun changement. Et c'est pour ça que je dis que c'est une voie de garage, c'est une hérésie, c'est une ineptie que d'agir de telle sorte que, comme certains, entre guillemets, panafricains le, le font croire, agir en disant que les présidents, les autocrates, ce n'est pas le problème, euh, les, les persécuteurs de leur peuple, ce n'est pas le problème, le problème, c'est juste l'extérieur. Non, l'extérieur est un grand problème et on doit le combattre viscéralement, mais on doit le combattre avec la même énergie nos autocrates, même si on doit pour cela aller en prison. Moi, c'est ce en quoi je crois du fond de mon âme. Si on ne sort pas de notre micro-zone de confort, je dis micro parce qu'on n'y a même pas de confort en réalité, si on ne sort pas de cette zone-là et qu'on n'essaye pas de bousculer le sommet de nos États, eh bien ces institutions que l'on voit là, quelles que soient les réformes, ne vont jamais changer. Je milite activement pour l Union africaine des peuples. Je milite activement pour que les sociétés civiles aient beaucoup plus de poids dans ces institutions. Je vais parler en toute humilité, Aujourd'hui, nous sommes plus suivis, les leaders citoyens. Je n'aime pas le terme leader, mais on va employer une vocable que tout le monde comprend, que la plupart des dirigeants politiques, aujourd'hui en Afrique, il faut qu'on soit capable de le dire. Les leaders des sociétés civiles, les voix des sociétés civiles ont beaucoup plus d'impact sur les masses que la plupart des dirigeants. Les dirigeants sont obligés de sortir des sommes astronomiques pour réunir des masses. Nous, on ne sort pas de sommes, mais on réunit les masses. C'est une réalité. Les dirigeants mettent des sommes astronomiques pour avoir une présence sur les réseaux sociaux. On ne dépense pas un centime, mais on est plus présent qu'eux, on est beaucoup plus suivi qu'eux, beaucoup plus influent qu'eux sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le nouveau média numéro un de la planète. Il y a une bataille culturelle qui a été gagnée par la masse. Et cette masse doit pousser l'effort en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, partout, pour que ce qui arrive au sommet de l'État ne soit que le résultat des volontés et des efforts du bas-peuple. Kémy Seba, vous parlez des leaders de la société civile qui se mobilisent, qui euh, drainent des foules en Afrique de l'Ouest, qui conscientisent les populations. On observe aussi des clashs entre ces leaders de la société civile sur les méthodes à utiliser afin de sensibiliser ces populations. Là, C'est la question du panafricanisme On a bien vu qu'il y a eu à la fois des mésententes sur la perception des combats à mener. Certains on parlait d'instrumentalisation. Vous avez plusieurs fois été indexé et vous n'avez tenu à garder le silence lorsqu'il y a eu des controverses sur vos comme combats. Les, – Comme lesquels par exemple les, les ?– Il y a eu l'une de vos vidéos mm -hmm. où certains leaders ont attaqué vos méthodes sans préciser effectivement la, mmh. la nature… Euh, des critiques qui voulaient formuler à votre encontre. Vous, vous m'apprenez que... l'existence de cette vidéo, mais je vais vous répondre comme je n'étais pas au courant de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu avis... qu qui explique cette mm -hmm. instrumentalisation mm -hmm. du panafricanisme Plusieurs leaders, mm -hmm. pour avoir une certaine autorité, pour attirer des financements ou de la sympathie euh, de ceux qui ont certains moyens, mm -hmm. se définissent comme des panafricanistes se lèvent pour mm -hmm. dire qu'ils vont euh, aider les populations à s'affranchir mm -hmm. du joug néocolonial. Mm -hmm. Et après, on a le sentiment que les intérêts divergent mm -hmm. sur euh, les aspirations du peuple et les ambitions personnelles de certains. Bon, – La question est longue, et je, je finis par m'y perdre, mais je vais essayer d'y répondre. – je, je voudrais savoir, mm -hmm. que pensez-vous de cette instrumentalisation du panafricanisme mm -hmm. et de ces... Leader, Moi, de la écrit, civile qui ne s'entend pas écrit sur la méthode à utiliser. J'ai écrit, il bon, n'y a pas besoin d'être leader de la société civile pour ne pas s'entendre. Même au, dans, au sein des médias, j'ai compris que vous ne vous entendiez pas avec tout le monde et vice-versa. C'est difficile de s'entendre avec tout le monde. Parfois même on pas, un homme ne s'entend pas avec sa femme. Le, le, la divergence d'intérêts existe. Mais je veux revenir sur la notion d'instrumentalisation. J'ai écrit dans mon dernier livre, euh, L'Afrique libre ou la mort, sur la corruption justement. Le, panafricinisme euh, qui existe au sein aujourd'hui euh, d'une partie du courant panafricanisme, panafricanis, qui s'est servi euh, de ce courant de souveraineté, d'autodétermination et de justice sociale pour remplir les caisses euh, et pour remplir les poches, euh, leurs poches, et agir comme ils le souhaitaient par la suite en fonction. Il est important de dire qu'il y a trois courants dans le panafricanisme. Ce ne sont pas des clashs, ce sont des guerres d'idées réelles. Auquel moi, je crois profondément. Il y a eu, pendant de nombreuses années, une seule courroie du panafricanisme qui était que les mouvements citoyens, c'était des mouvements financés par les, les officines occidentales ou par euh, George Soros, donc euh, américain, Open Society, ou alors par euh, l'Agence française de développement, ou USAID, euh, le département d'aide américain, etc., etc. Ces mouvements citoyens, on les connaît. Je n'ai rien contre eux. Je que ce sont mes adversaires idéologiques, clairement, mais je ne vais pas passer mon temps à les attaquer... Euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, j'ai dit ce que je pensais vis-à-vis d'eux, le temps a prouvé que j'avais raison sur ce point. On pourrait faire du name-dropping, je ne vais pas le faire, mais simplement, il y en a marre, ou d'autres structures, balais citoyens, etc., ce sont des réalités. On sait que, euh, j'ai même vu encore récemment que le balais citoyen a été reçu par... Euh, le, le, le le ministère des Affaires étrangères, secrétaire d'État américain, en tout cas, ou quelque chose de ce style-là, ou, ou alors l'Union européenne, l'une des deux. En tout cas, c'est dans cette démarche-là. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est un courant. Il y a un autre courant qui est né euh, très récemment, qui n'est pas ancien, qui est né euh, avec l'émergence d'une chaîne qui, euh, en Afrique centrale, s'est positionnée sur le en jonglant avec... Euh, sa convergence d'idées avec les dictateurs, puisque les dictateurs les financent pour présenter ces dictateurs en champion du panafricanisme. Et euh, ce courant-là dit que l'ennemi, c'est l'Occident, ce qui est réel. L'oligarchie occidentale, c'est une réalité, mais on ne doit pas toucher aux dictateurs. Il n'explique pas pourquoi. Quand on creuse, on sait que c'est parce qu'elle reçoit des financements de ces mêmes dictateurs. Donc il y a deux courants que je viens de citer. Ceux qui travaillent avec l'Occident, qui parlent de démocratie tout le temps. Et ceux qui travaillent avec les dictateurs et qui disent le problème, ce pas la dictature, c'est juste l'Occident. Et il y a une troisième voie qui est présente depuis un certain nombre d'années. Et c'est la voie que nous occupons. Et cette voie, elle dit que nous devons nous battre contre le néocolonialisme occidental avec la plus grande force. Nous, on le fait sur le terrain, pas sur des plateaux de télé. Nous, nous allons en prison eux ne sont jamais inquiétés, important quand même de le dire, et de l'autre côté, de la même façon qu'on se bat contre le néocolonialisme occidental, l'oligarchie occidentale, on se bat avec la même force contre la malgouvernance parce que les deux mots cités sont des mots qui minent nos nations. Et on ne peut pas se contenter d'attaquer l'un sans attaquer l'autre. Souvent ceux qui n'attaquent que l'un mais pas l'autre c'est parce qu'ils sont financés par l'un ou l'autre. Nous ne sommes financés par aucune de ces entités. Et il y a une réalité, c'est que... Euh, des clashs entre guillemets, il y, a, il y a beaucoup de jalousie aussi, il faut qu'on puisse le reconnaître c'est malheureux, c'est comme ça, de personnes qui sont parfois des grands papas d'accord, et qui euh, n'arrivent pas à comprendre qu'une nouvelle génération refuse une compromission à laquelle eux ont adhéré pour remplir leur ventre c'est un choix de vie mais personne ne forcera nous autres à agir dans la direction voulue par des personnes qui finissent par devenir des mafiosi, mais certainement pas des gardiens de la panafricanité fondamentale. C'est important de le préciser. Et je terminerai mon propos dessus en disant que donc, ces trois courants sont des courants existants. Objectivement, qui ne s'entendent pas des masses, mais aujourd'hui, il faut regarder de manière numérique ce qui parle le plus à la masse. Ce qui parle le plus à la masse, j'ai l'impression que c'est le courant politique que nous animons, qui n'est pas celui qui nous fait gagner le plus d'argent. On est dans des difficultés, parfois économiques, profondes et réelles, contrairement à ce que certains peuvent penser, mais ça nous donne au moins la liberté de choisir et de penser. Et comment et vous financez dans vos activités, on le dit, Kimi, euh, Seba on, on Puisque pour, vous pouvez 000... à tout prix montrer que, contrairement aux autres courants qui existent, que vous êtes non. plus transparent, donc non. je vous en prie. Non, non, je ne veux donc, rien comme, montrer. comment vous financez non. vos activités je vais, je vais vous répondre, comme je l'ai fait pour la milliardième fois, parce que c'est la milliardième fois que je réponds à ces questions. Mais avant toute chose, il est important de dire que moi, je n'ai pas le temps de montrer ou de prouver. Nous faisons, et les gens qui, qui nous suivent en nombre voient. On a un certain nombre de sportifs de haut niveau qui croient en notre combat depuis un certain nombre d'années, d'opérateurs économiques africains qui se sont concernés par les activités que nous menons qui ont adhéré depuis un certain nombre d'années au travail que nous faisons. On a à côté de ça des nations non alignées, je théorisais ça dans mon livre en 2014, le deuxième black nihilisme, qui sont non alignées sur l'hégémonie occidentale, d'accord, et sur l'arrogance la, la, la, la, la, occidentale à proprement parler, et qui, à différentes étapes du parcours de notre ONG, ont soutenu le travail qui était le nôtre. Ça s'est arrêté dès lors qu'elles ont voulu nous demander de faire autre chose que ce qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire agir par nous-mêmes. On est très clair dessus. Si j'avais accepté certaines choses, aujourd'hui notre ONG serait millionnaire. Pas en français CFA, en euros. On est dans des difficultés parce qu'on a le choix de dire non à un certain nombre d'occasions. Nous disons non et nous en sommes profondément fiers. Donc il n'y a aucun secret. et est, On est d'une transparence extrême. Il suffit juste de lire nos livres ou de, de suivre nos allocutions. On a une transparence extrême sur les alliances que l'on a. Ce n'est pas le cas de toute personne qui chantent, qui font l'atalakou de certains présidents, mais qui ne disent jamais pourquoi ils font cet atalakou-là. Ou qui font l'atalakou de l'Occident, de la démocratie occidentale, mais qui n'expliquent jamais pourquoi ils font cet atalakou-là. C'est une vraie question à se poser. – kemi Seba, quel rôle doit jouer la diaspora africaine hein, qui se trouve euh, en, en France Vous le savez, c'est une diaspora de plus en plus puissante sur le plan économique, mais très silencieuse sur les questions parfois très silencieuse, sur les questions qui concernent l'Afrique. On voit qu'on se dirige vers une élection en France. Il y a un débat important à la fois sur la place de l'immigration clandestine, sur la présence des Noirs en France. Est-ce que pour vous, cette diaspora s'engage véritablement dans, dans, dans la lutte pour la véritable indépendance du continent africain, je, je suis... notamment en France Quel regard portez-vous sur cette diaspora-là la euh, question était longue, j'ai failli perdre le, le, le, le fil, mais je, je l'ai récupéré. Heureusement, vous avez dit parfois, parce qu'elle n'est pas silencieuse du tout sur ce qui se passe sur le continent africain. Durant les mobilisations contre le franc CFA, les plus grosses influences étaient en Afrique, mais les affluences en Occident, en Europe, contre le néocolonialisme français, contre la France-Afrique, dans les meetings que nous faisions auprès de la diaspora, elles étaient énormes. La diaspora est extrêmement attentive à ce qui se passe sur le continent. Et je dirais, je dirais même plus loin, il y a de plus en plus, moi j'en suis issu, je suis de la diaspora à la base. Mais il y a de plus en plus de gens comme moi qui rentrent sur le continent, qui montent des structures pour contribuer au développement de nos nations et de nos populations, ou qui s'engagent politiquement pour aider nos, nos, nos populations à avancer. Parce que la diaspora est un élément fondamental de notre continent en réalité. Il suffit de voir la diaspora juive, comment elle agit avec l'entité coloniale. C'est pas le bon exemple parce que l'entité coloniale israélienne, c'est encore autre chose. Mais la diaspora africaine a un rôle primordial vis-à-vis -vis de ce qui se passe sur le continent. Elle s'en préoccupe beaucoup plus qu'on ne le croit économiquement, elle est en train de monter des business, c'est en train de fleurir un peu partout, c'est une réalité. Je prends mon propre exemple, il y a des structures que l'on monte sur ce terrain-là pour essayer d'avancer dans la bonne direction. De l'autre côté, on a aussi des gens qui s'engagent en politique, qui s'engagent dans la logique de la biodiversité, etc., dans l'écologie. Mais il y a un certain nombre de projets qui sont faits pour que le continent aille dans la bonne direction. La diaspora s'en préoccupe énormément. Alors, ce qui se passe en France, l'immigration euh, euh, contestée, euh, la xénophobie démesurée, la négrophobie hystérisée, mat matérialisée par Eric Zemmour, qui est le, le, le candidat de la jonction des droites et du projet de Bolloré, qui l'a surexposé parce qu'en réalité, il se fait son argent en Afrique, mais de l'autre côté, il est, il est animé par une négrophobie hystérique, d'où justement la candidature et le soutien à Eric Zemmour. Mais euh, tout ce qui se passe là, en réalité à mon sens, ne va faire que pousser la jeunesse africaine de la diaspora à encore plus comprendre sa responsabilité d'aide et de soutien à la terre de ses ancêtres, qui est le continent africain. Et d'ailleurs, on sera janvier, en janvier, parmi nous des multiples on sera en meeting à Paris, normalement, s'il plaît à Dieu, pour faire un meeting, justement, comment la diaspora africaine doit réagir face à la France zémorienne. Alors, il faut préciser hein, que le groupe Bolloré a... a... Déclarer ne pas être dans une campagne de, de racisme, mais plutôt de susciter des débats à travers ces différents médias, donnant la parole à Eric Zemmour, qui est l'un de leurs consultants non, sur certaines c est, c est chaînes. En, en sérieux, ils ont donné la parole à Eric Zemmour comme aucun média ne l'a jamais fait pour un autre candidat. Ils ont fait déjà, même si ça s'arrête aujourd'hui, il ne faut pas qu'on qu laisse transparaître des, des contre-vérités. Ils ont fait la campagne d'Eric Zemmour. La manière dont Eric Zemmour est passé dans tous les médias de Bolloré, la manière dont il a été surmédiatisé, comme jamais un candidat à la présidentielle ne l'a été, c'est le fruit du travail de Bolloré, qui est un homme, un homme de la droite traditionnelle et qui participe à la jonction du projet des droites entre l'extrême droite et la droite, dans ce, cet axe de la juxtaposition de l'oligarchie juive et de l'oligarchie chrétienne fondamentaliste française, pour que la grande France, dans leur propre perception, puisse retrouver sa place au Conseil des nations. – Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui Seba. l'année 2022 doit bientôt démarrer. Pour vous, quels doivent être les défis de, de la jeunesse africaine, de ceux qui se revendiquent de ce courant panafricaniste, qui veulent voir les choses bouger en Afrique tu veux voir les choses évoluer. – Continuer le travail qui est déjà commencé depuis un certain nombre de temps, euh, continuer à pousser contre le, les forces exogènes et contre ce que l'on appelle les endocolons, les forces endogènes qui pillent notre continent. Ne jamais fermer les yeux sur l'un ou sur les autres, agir sur les deux. Je le redis, il y a trois courants. Le courant des ONG pro-démocratiques qui sont contre uniquement nos chefs d'État, mais qui ne disent jamais rien contre l'hégémonie occidentale, on les connaît. L'autre courant qui est le courant entre guillemets, que moi je surnomme panafriciscinisme, euh, qui dit le problème c'est la France, mais il ne dit strictement rien contre nos nos autocrates qui asphyxient leur population. Et la troisième voie que nous dirigeons, que nous, nous menons avec énergie et et je pense grand courage, parce que c'est la voie la plus difficile qui consiste à dire qu'on doit se battre en perdre la vie, s'il le faut, contre le néocolonialisme français une pensée d'ailleurs pour nos martyrs au Niger de petits frères qui sont morts en protestant contre la présence de l'armée française et de l'autre côté euh, agir aussi avec la même force contre la malgouvernance et l'injustice sociale qui gangrènent nos états parce qu'on aura beau se débarrasser du colon si on ne réforme pas nos institutions si on ne change pas la manière de fonctionner à la tête de nos nations, on va toujours demeurer la dernière roue du carrosse. Parce que si on se sert de, des caisses de l'État pour s'enrichir personnellement plutôt que pour développer nos pays, jamais la situation ne va changer. – Merci Kemi Seba, je merci précise que bon, vous êtes le président de l'ONG euh, Urgence panafricaniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. Merci également à vous, Duval Fangroy et Armstrong Formy, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.